Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la Carmagnole. Donc encore une fois, une Carmagnole masquée, mais pas une Carmagnole baillonnée. Alors, on s'est posé une question à la Carmagnole parce qu'on a un contrat à Enercop. Et puis plus ça va, plus on entend des choses comme quoi, bah, finalement, le nucléaire, c'est pas mal. Et donc, on est en train de réfléchir. Est-ce que finalement, on ne se, se fourvoie pas à avoir un, un contrat avec Enercop Donc pour en discuter et pour pouvoir en débattre sérieusement avec les coopératrices et les coopérateurs, on s'est dit on va organiser une soirée sur « est-ce que le nucléaire est une solution contre le réchauffement climatique ?» Donc voilà, c'est un peu notre mode à nous de, de fonctionner. Dans Blague à part, on, on trouve que de plus en plus de gens nous disent que le nucléaire pourrait être la solution contre le réchauffement climatique. On le voit dans les marches climat ou des gens avec qui on, on milite pour la décarbonisation et autres. Et donc on s'est dit, bah, qui de mieux que Thierry Salomon de l'association Négawatt pourrait nous parler de, de cette question et de la question du nucléaire versus le réchauffement climatique. Donc, merci beaucoup Thierry Salomon d'être venu. Et je laisse la place à Karine qui va présenter un peu la soirée. Oui, bonsoir. Donc, moi, j'ai le plaisir d'avoir la double casquette, d'être coopératrice à la Carmagnole et membre de la compagnie Négawatt. Et je suis très heureuse de pouvoir inviter Thierry à intervenir ce soir. On n'avait pas choisi la date. Tout à fait. On s'était pas mis d'accord avec Emmanuel Macron avant non, de choisir non, la date. Non. Mais il se trouve qu'il nous a fait l'amabilité de présenter son programme pour les 15 ans, 20 ans, 30 ans qui viennent cet après-midi. 100 ans. Et vu les déchets, 1 million en fait. Voilà. Donc, on va pouvoir en discuter très, très clairement. Thierry, donc Salomon est fondateur de, de l'association Negawatt. Euh, il est, il était président pendant un certain, un, assez longuement, il est maintenant vice-président, il est toujours porte-parole. Il est bien sûr très investi toujours dans cette association qui est une association voilà qui regroupe euh, beaucoup d'ingénieurs, de, euh, de thermiciens, euh, euh, des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui travaillent au quotidien <coughs> sur les questions de transition énergétique. Euh, donc euh, il va nous faire la, la, le plaisir de présenter euh, bien sûr les, la démarche, l'approche NégaWatt euh, autour de la sobriété, l'efficacité énergétique. Euh, donc, Dans un premier temps, on va, on va discuter un peu de ça. Puis ensuite, on discutera plus précisément de la question de l'alternative entre énergie renouvelable et, et nucléaire. Euh, mais Thierry, pour, pour démarrer cette, cette première euh, séquence, est-ce que tu pourrais tout simplement nous dire en, en quelques minutes euh, tes réactions par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, donc avec ce, ce discours d'Emmanuel de, Macron qui annonce très fièrement qu'il va relancer, euh, je pense que c'est le seul dans le monde à, à faire des discours comme ça aujourd'hui, à relancer le nucléaire et à annoncer donc, euh, le lancement de six réacteurs euh, aux alentours de 2028-2035, alors qu'on en a un EPR qui... Euh, peine à démarrer depuis 15 ans maintenant. Donc, euh, peut-être une réaction déjà sur, sur la situation de la France et, et cette déclaration d'Emmanuel Macron. Oui, bonjour à tous et puis merci de votre, de votre invitation. Effectivement, elle tombe, elle tombe bien. On... Euh, enfin, on n'a pas demandé à, à, à Macron de parler avant nous, mais euh, il voilà. tout à l'heure il a fait une intervention, je, je l'ai écouté et j'étais euh, très surpris de deux de choses. Euh, la première c'est qu'il a parlé de sobriété euh, au début, etc. un grand discours sur la sobriété avec un, un, un formidable mélange entre la sobriété et l'efficacité, on en parlera tout à l'heure. Et puis après, derrière, euh, il a dit, mais oui, mais il va falloir tout électrifier. Et donc, il faut qu'on ait euh, à l'horizon 2050, 60% de consommation d'électricité en plus qu'aujourd'hui. Or, 60% de consommation, ça représente, c'est plus haut que le plus haut des scénarios, de, enfin, des trajectoires de consommation qu'avait élaboré euh, RTE. Et c'est beaucoup plus haut encore que les, les travaux de, de l'ADEME. Donc Actuellement, on a euh, six scénarios RTE, quatre scénarios de l'ADEME, un scénario négaWatt que je vais vous présenter tout à l'heure, donc onze scénarios, et lui, il choisit le douzième, qui est celui sur lequel euh, on a le plus de consommation possible en matière d'électricité. Euh, le, contrairement contrairement à, à toutes les, les autres analyses qui ont été faites par RTE et par l'ADEME. Alors ça c'est assez choquant parce qu'en plus, évidemment, il a parlé de sobriété avant. Et la deuxième chose, ça a été indiqué tout à l'heure, c'est que qu'effectivement, on, on, on s'engage sur des éléments temporels qui sont considérables. Euh, il y a une, là il a annoncé donc ce qui était un peu prévisible 6 EPR2, le EPR 1 vous savez qu'il est toujours pas en service et il n'est pas prêt de l'être avant fin 2023 au mieux s'il fonctionne parce que derrière il y a il y aura tout un temps de d'essais etc. Euh, au début on avait parlé dans le débat, moi j'ai participé au débat sur le PR, ça date déjà de, de loin, ça date de 2006 à peu près. 2005-2006, on était là aux alentours des, des 3 milliards d'euros. Vous savez qu'actuellement, on est à 20 milliards d'euros et que la construction n'est toujours pas faite. Et euh, euh, on parlait à l'époque de tête de série. Mais j'ai entendu ce matin à la radio un, un représentant euh, d'EDF qui dit Mais non, ce n'est pas une tête de série finalement, c'est un prototype. Bon. Vous voyez, oui, on, on est très loin d'une réalité physique et, et opérationnelle. Et pour terminer rapidement là-dessus, sur les 16 aspects temporels, il faut bien voir ce que ça représente, c'est euh, les six EPR en question. Le premier ne peut pas être opérationnel avant 2039 à 2040, nous dit une note qui est, qui est sortie, une note, note gouvernementale qui a, été, euh, qui a fuité. Euh, les, ces EPR sont prévus pour 80 ans, donc le, le, le, les derniers des, des, des 6 plus 8 qui sont annoncés, c'est vers 2060. 2060 plus 80 ans, 2140. 2140, vous voyez, On sera, tout, tout le monde ne sera plus là, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants seront encore à, à gérer ce, ce, ce, ce, ces instruments. Euh, ces technologies alors qu'on aura à l'époque des technologies complètement différentes c'est ça qui, qui, qui est presque le plus choquant c'est d'arriver c'est de figer en quelque sorte pour un siècle à partir d'une technologie dont c'est déjà aujourd'hui qu'elle est obsolète euh, voilà un petit peu de réaction rapide alors après derrière on pourrait on pourra développer éventuellement Oui, par on, la suite. Pourra, on pourra revenir sur toutes ces questions là euh, donc d'abord juste une précision pour ceux qui connaissent peut-être pas rte c'est Réseau Transport de l'électricité, donc c'est l'entreprise qui est en charge du réseau électrique en France. Euh, et c'est eux donc, qui, au mois de novembre, juste après euh, Négawatt, ont, ont sorti un certain nombre de scénarios dont, dont Macron s'est référé cet après-midi. Euh, alors, on, on va discuter plus là de, de la présentation et de la démarche Négawatt. Euh, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a d'abord cette discussion sur la consommation. en fait. Quelle consommation avons-nous besoin euh, moins 40%, moins 50%, moins 60% par rapport à aujourd'hui. Euh, et donc euh, Thierry va nous expliquer comment le scénario euh, répond à cette première question. Et il faut aussi avoir en tête que l'énergie, euh, c'est aussi les transports, c'est le chauffage, etc. Et ce n'est pas que l'électricité. L'électricité, c'est 20% de notre consommation d'énergie. Donc euh, en France, on discute beaucoup de la production d'électricité, mais c'est une partie de nos besoins et. Pas la, pas la plus importante, en fait. Donc, euh, je te laisse euh, démarrer sur cette première partie, euh, si tu veux bien. Voilà. Alors, comme euh, indiqué, euh, Karine, euh, l'a indiqué Karine, la transition énergétique, elle doit s'appuyer sur euh, deux pieds, ou plutôt sur un, un trépied, on le verra tout à l'heure, un trépied sobriété, efficacité renouvelable. Euh, ce que Je vais vous présenter quelques éléments du Sénat au Négawatt. Euh, une présentation complète, Karine l'a subie, c'est deux jours entiers, euh, Voilà, c'était donc on va pas rester deux jours ensemble, rassurez-vous. Mais on a mis en ligne sur notre site énormément d'informations, des vidéos, et des, des documents, des graphiques dynamiques, etc. pour arriver à comprendre. Bon, moi je vais essayer sur un petit quart d'heure, 20 minutes, de, de, de vous donner les, les éléments clés, et puis après derrière je pourrai répondre bien sûr à, aux questions. Un point qui n'est pas très connu, je vais commencer par un, un, un constat. Où est-ce qu'on en est euh, en France aujourd'hui en ce qui concerne l'empreinte euh, euh, carbone, c'est-à-dire euh, nos, nos émissions euh, Si on les regarde en, en tonnes par habitant, parce qu'évidemment, c'est ça qui est important, euh, est par rapport à, à l'ensemble des autres pays et par rapport aux, aux objectifs euh, si vous regardez les éléments qui sont en vert, c'est les émissions par habitant qui, qui sortent, qui sont émises depuis le, le territoire de, de la France. Et vous voyez qu'elles ont baissé jusqu'à 2013 à peu près, puis maintenant c'est à, à peu près constant, ça ne bouge pas trop. Et puis en, en rose, euh, ici plus haut, vous avez non pas les émissions qui, qui sont émises à partir du territoire français, mais les émissions dont on est responsable. Autrement dit, lorsqu'on va euh, acquérir euh, un appareil électroménager, un ordinateur, etc., il est fabriqué ailleurs, avec d'autres types d'énergie qui vont être, euh, qui peuvent émettre beaucoup, notamment des centrales charbon, etc. etc. Et là, on a ce qu'on appelle notre empreinte, notre empreinte carbone. Eh bien, notre empreinte carbone, elle bouge pas, vous voyez, elle est aux alentours de, de 11 tonnes par personne. Si on veut euh, arriver à, au fameux objectif de 1,5 degré, etc., euh, et, et, et bien, il faut réduire aux en, un peu en dessous des 2 tonnes. Vous voyez l en, l en, le, le niveau euh, auquel il faut atteindre. Alors, est-ce que c'est possible euh, L'idée euh, qu'on a émis maintenant, qu'on a, qu a travaillé depuis à peu près euh, nos premières réunions à Négawatt qui est de 2001, et puis cinq scénarios successifs, on les on les produit régulièrement chaque quinquennat, six ou sept mois avant une élection présidentielle. C'est c'est de se dire est-ce que c'est possible et est-ce que c'est possible en jouant sur la consommation d'un côté, d'une part, et la production de l'autre. Et pour ça l'idée c'est d'avoir une hiérarchisation un scén des scénarios, travailler sur des scénarios pas uniquement une vision, c'est-à-dire qu'on ne développe pas du tout une vision simplement à l'horizon 2050 en disant ça serait formidable d'être comme ça, non, ce qui est, ça c'est relativement facile, ce qui est beaucoup plus difficile c'est la trajectoire, c'est comment on y arrive et c'est le problème du comment qui n'a pas, pas été d'ailleurs abordé par Emmanuel Macron tout à l'heure c'est vraiment la transition quoi. Voilà, la, la, la, le, chemin, le chemin pour y arriver est-ce qu'il est jouable, est-ce qu'il n'est pas jouable est-ce qu'on va avoir assez de force de faire financement, d'emploi, de, etc. Alors l'idée est d'arriver à hiérarchiser, d'avoir des actions qui sont en priorité sur ce qu'on appelle la demande, c'est-à-dire la consommation, de travailler sur des énergies de flux, c'est-à-dire le soleil, le vent, euh, la biomasse, qui sont renouvelées, d'où leur nom de renouvelables, et, puis, et non des énergies de stock euh, sur lesquelles on a évidemment les fossiles, gaz, pétrole, charbon, et puis euh, ce qui est extrait, l'extractivisme autour du nucléaire. Et puis, l'idée, c'est de faire aussi un scénario qui soit réaliste euh, sur le plan technologique et économique. Donc, on, on ne retient que des solutions matures. Vous ne trouverez pas là-dedans des, des hypothèses un peu de science-fiction. Si euh, elles arrivent, tant mieux, mais, mais, mais on n'en est pas certain. Il faut que ce soit quantifiable. Et on quantifie euh, concrètement ce scénario. C'est des gros tableurs Excel, d'ailleurs, maintenant quelques millions de cellules et de, de chiffres. Et ça nous définit à ce moment-là une trajectoire physique, etc. Et puis, euh, on est aussi dans le cadre d'un développement soutenable, autrement dit réduire tous les impacts, etc. Et on peut caractériser un peu ce scénario par, par une, une sorte de, de, de phrase qui serait, ou de maxime, qui serait l'idée de léguer des bienfaits, des rentes et non des, des fardeaux et des dettes aux générations à venir. Alors à partir de là, on a développé ce qu'on pourrait appeler une trilogie, une démarche négawatt, euh, ici qui est euh, un peu comme un, un, un tabouret euh, à, à trois pieds, bien ancré sur le sol. Le, le premier pied, c'est celui de la sobriété, le deuxième l'efficacité, le troisième les renouvelables. Et c'est là où, où, où il faudrait qu'on arrive à expliquer à Emmanuel Macron qui confond un peu euh, efficacité, sobriété, etc. La, la, la sobriété, ça veut dire prioriser, revenir aux besoins, réfléchir aux besoins et aux besoins essentiels. L'efficacité, c'est réduire la quantité d'énergie qui est nécessaire, c'est en gros le rendement des appareillages. Mais on peut avoir un très bon rendement d'un appareillage et être pas du tout sobre. Euh, prenons par exemple un, un réfrigérateur de très bonne qualité, A++, ok mais s'il il fait 300 litres et qu'à l'intérieur vous avez trois, vous avez un, un paquet de yaourts, euh, il, il est mal utilisé. Vous voyez, le, la sobriété c'est la lutte contre le, le, -usage, le mauvais usage. Euh, on peut aussi être très sobre, mais derrière avoir, euh, des, utiliser des équipements qui ne sont pas du tout efficaces. Euh, on peut très bien avoir, euh, être, euh, comment dire un. un un paysan qui, sur, en Cévennes, fait un, un agneau formidable, mais si cet agneau il est vendu ici à Montpellier sur, sur le marché euh, en ayant utilisé une camionnette qui, elle, euh, n'a pas du tout, euh, si vous voulez, ou, ou est extrêmement émettrice, etc., etc. Et à ce moment-là, on va euh, altérer complètement le, le, le bilan finalement euh, positif de cette, de cette production-là. Et puis alors, une fois qu'on a travaillé sur la sobriété et l'efficacité, ça c'est la priorité, derrière ce qui reste à produire physiquement, et bien à ce moment-là, c'est les renouvelables. Et là, on le fait avec les énergies renouvelables. Alors, euh, finalement, on pourrait résumer par trois intelligences. La sobriété, c'est l'intelligence sur l'usage, la réflexion sur l'usage. L'efficacité, c'est l'intelligence sur les équipements. Et puis, les renouvelables, c'est l'intelligence sur la, la ressource euh, énergétique. Alors, à partir de là, comment faire Eh bien, on s'est mis à, en œuvre, on est à peu près 25 à travailler là-dessus, des gens qui sont des, des professionnels, qui font des mesures, qui sont sur le terrain, etc. Euh, et donc, c'est un travail qui n'est qui est pas de... de, de et des chercheurs avec nous et des universitaires, mais qui, qui est un travail très qui est pratique si vous voulez, qui s'appuie sur des résultats qu'on qu qu mesure. On est en train de mesurer beaucoup de résultats, par exemple dans le domaine de la rénovation du bâtiment. Alors oui. ça nous paraît, ça nous permet à ce moment-là de construire des scénarios comme celui-ci sur l'ensemble le, le, du, du bâti. Qu'est-ce qui peut, à quelle vitesse on peut transformer Qu'est-ce qui va se passer pour euh, les logements les ou les, les, le bâtiment le moins performant, euh, de quoi on a besoin aussi, parce qu'il faut intégrer évidemment la, les populations euh, nouvelles qui vont arriver, euh, qu'est-ce qu'il y a en matière de démolition, de résidence secondaire, bref, énormément de chiffres qui aboutissent après à des, à, à des, à des bilans euh, et à une conviction qui est que si on n'a pas un très grand chantier euh, de rénovation qui se met en place très vite, et de rénovation très performante, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à faire la transition énergétique. Donc ça, c'est véritablement un chantier prioritaire. C'est le plus grand chantier de France, de, de très loin, sauf qu'il est éparpillé sur chacune des villes et des villages de France. Et ça, c'est quelque chose de très positif, puisqu'évidemment, il va pouvoir bénéficier, non pas à une grosse unité quelque part, mais à l'ensemble de, de l'économie. Et puis après, derrière, on a travaillé sur la, la, la mobilité. Et là, c'est pareil, quand on veut travailler sur la mobilité, la première question à se poser, c'est quel usage et, et, et sans rentrer dans le détail de, des propositions, on, on, on, on a réfléchi sur ces questions d'usage en se disant l'important, c'est de ne pas utiliser un véhicule qui soit inadapté aux au, au besoins. Première question, par exemple, est-ce que vraiment on a besoin de se déplacer c'est la première question à se poser derrière. Et on, on peut, on le voit bien sur le télétravail, lorsqu'il est, lorsqu est intelligent et bien fait, on, on peut éviter euh, un certain nombre de déplacements. Et après, derrière, euh, est-ce que le, le déplacement peut se partager? On est sur l'éco-partage, sur le covoiturage, etc. Et après, derrière, est-ce qu'on on utilise le bon véhicule? Si on, on est en ville avec des véhicules qui font 2 tonnes pour transporter une personne qui fait 60 kg mouillé euh, c'est un petit peu comme si euh, on se disait pour planter un clou je vais utiliser un marteau piqueur c'est pas du tout Vous voyez on, on a un rapport qui est pas du tout bon à, à l'équipement souvent avec des surdimensionnements etc et dès qu'on commence à travailler un peu cette question là ben on a des réductions par trois par quatre par 5 de la quantité d'énergie il euh, y a après derrière sur les, je pourrais développer longuement sur la l'industrie, sur les, les autres points de de, de consommation, euh, sur la les aspects qui sont liés maintenant à la à la production. Il y a un point qui nous semble essentiel nous, c'est de ne pas réfléchir uniquement en matière d'électricité. Et, et là. Autant on est assez d'accord à Negawatt et notre dernier scénario augmente un peu la quantité d'électricité qu'on on consomme aujourd'hui parce qu'il y a un transfert d'usage vers l'électricité. Il y a le transfert des, des chaudières fuel par exemple vers de la pompe à chaleur performante. L'usage de véhicules électriques en ville, aucun problème. Mais il faut aussi réfléchir à l'usage. Est-ce que le véhicule électrique il est intéressant pour euh, un véhicule du style berline où vous partez en, en vacances à cinq personnes avec les bagages etc etc bah, dès qu'on commence à regarder le, le kilo de batterie qu'il faut derrière euh, ça marche pas et donc l'idée est plutôt de travailler sur des véhicules hybrides qui utilisent à la fois l'électricité en, en milieu urbain et périurbain mais aussi qui sont capables de travailler avec du gaz et là il y a un, un point qui est à faire, c'est qu'on parle très mal, et les médias parlent très très mal du gaz en ce moment. Ils disent gaz sans préciser ce qu'est le gaz. Or, il y a une très grande différence entre le gaz fossile, celui qu'on va importer, et, et, et qui lui, et qui lui euh, est, est euh, d'origine fossile, et euh, qui va au final avoir une émission qui va s'additionner euh, aux autres émissions atmosphériques, et qu'il faut réduire, voire même supprimer, euh, ce n'est pas du tout la même chose que du gaz d'origine biologique, c'est-à-dire qui vient du biogaz, de la méthanisation, d'autres dispositifs qu'on appelle la pyrogasification, euh, ou, ou même de l'hydrogène qui, qui viendrait, lui, d'électrolyse à partir d'électricité d'origine renouvelable. Et donc, là, une grande idée, j'en reparlerai sans doute tout à l'heure, c'est de dire la transition ce n'est pas uniquement l'électron c'est l'électron et la molécule c'est le pax le pax entre l'électron et la et la molécule ici parce que chacun chacune des deux a euh, une utilisation et des qualités différentes l'électron est très souple etc etc et la molécule se stocke et tiens, stock. Ah, donc on peut peut-être, au travers du stockage, imaginer de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment des renouvelables. Oui. L'électron, c'est l'électricité, si vous voulez. Non pas nécessairement nucléaire, renouvelable, etc. etc. mais fonder une transition uniquement sur l'électricité est compliqué, notamment au travers des renouvelables, dans la mesure où, bah, quand il fait nuit, il n'y a pas de soleil, etc. etc. Et puis, la molécule, c'est-à-dire le méthane, le gaz, en quelque sorte. Hein. Quand je parle de molécule, c'est le gaz. La, la molécule de méthane ou la molécule d'hydrogène euh, a d'autres qualités. Et le scénario négawatt marie, si vous voulez, les, les deux à la fois en termes de ressources et d'usage. Voilà. Alors après, derrière, il y a... Euh, la question aussi de la production électrique, notamment au travers des renouvelables. Et, et nous, on est très en faveur euh, d un, d un, de l'électricité euh, éolienne, qu'elle soit terrestre ou offshore, mais intelligente. C'est-à-dire pas fait n'importe où, pas faire n'importe comment, etc. Mais là, je suis assez catégorique là-dessus. Il n'y aura pas de transition euh, euh, écologique, énergétique sans beaucoup d'éoliennes sans beaucoup d'éolien, ça ne marche pas, ça ne peut pas tourner. Et, et, et donc, si on dit non à l'éolien, euh, ok, qu'est-ce qu'on fait euh, voilà, C'est aussi une porte ouverte au nucléaire. Donc, il y, y, y a des compromis qu'il va falloir trouver. Et ces compromis, pour nous, sur le terrestre notamment, euh, l'éolien terrestre, ils peuvent être trouvés au travers de euh, nouveaux systèmes de gouvernance de parcs éoliens, avec des retours beaucoup plus directs euh, entre... Les, les citoyens qui sont concernés par un, un, un parc éolien qui sont riverains en quelque sorte à proximité euh, des questions d'association de, au, au sens de devenir sociétaire de ces parcs et puis avec un, un retour des, des bénéfices qui soient euh, importants. Il ne faut pas évidemment les, les mettre n'importe où euh, c'est clair. Mais là on va vers une augmentation assez forte de, de l'éolien terrestre. Alors forte euh, on raconte n'importe quoi. Et, et là aussi, Emmanuel Macron tout à l'heure a parlé de 40 000 éoliennes terrestres. Et non, je ne sais pas d'où il tire ce chiffre. Il n'est même pas dans le rapport RTE. Le euh, CERN de Négawatt, c'est 18 500 éoliennes terrestres et on est actuellement à 9000. Donc, ça voudrait dire un doublement des éoliennes terrestres avec une réduction du nombre de parcs parce qu'on peut avoir les éoliennes plus grandes, etc., etc. Et puis, il y a un Par développement. Alors, ah et l'Allemagne est à 30 000, 35 000 actuellement. Vous voyez, donc on, on est, on serait est très en retard. En, fait. en, en retard, non, on serait, on serait moindre, si vous voulez, que la. Avec aussi maintenant des éoliennes qui peuvent être euh, euh, utilisées sur des, dans des zones un peu moins ventées, donc mieux, mieux réparties euh, sur sur le territoire. Mais l'éolien est quand même un, un, une technique absolument formidable sur le plan sur le plan technique, et il sera nécessaire, y compris dans, en offshore. Alors en offshore, c'est-à-dire en maritime, en mer. Et là, il y a deux grandes techniques. C'est soit on, on, on plante les éoliennes sur, le, sur, le, sur, le, sur les fonds. Ça, c'est 20, 30 mètres à 40 mètres à peu près maximum. Donc, en France, on ne pourra pas les mettre un peu de partout. On est quand même assez limité. Et puis Après, il y a une autre technique qui va se développer ici, d'ailleurs, dans, dans la région l'année prochaine. C'est celle de, de l'offshore. Euh, flottant, autrement dit, l'éolienne, comme on le voit ici sur la photo de, de droite, l'éolienne est, est posée sur des barges et là on peut commencer à réfléchir à, c'est ce qui est en train de se mettre en place, à des chantiers navals éoliens sur lesquels l'éolienne va être construite et érigée directement sur le chantier, puis après avec des remorqueurs euh, euh, envoyés à 30, 40, 50 km et ancrés avec des systèmes d'ancrage qu'on connaît très, très bien. Tout ça récupère en quelque sorte de façon astucieuse euh, les techniques qu'on a actuellement sur les plateformes pétrolières. Il y en a 20 000 plateformes pétrolières dans le monde, hein, donc, donc avec, on sait faire. Et donc avec des, des recyclages d'emplois de, euh, dans, dans ces domaines par rapport à l'aéronautique ou au naval ah bah, Non seulement des recyclages d'emplois, mais les emplois permanents. C'est-à-dire qu'en fait, on a au bout d'un certain temps, les éoliennes sont renouvelées, et donc on arrive à, à, à comment dire à un, à un vrai, euh, une vraie activité économique pérenne voilà. euh, à un niveau qui est assez assez intéressant et c'est quand même plus intéressant de d'avoir de, de, de, maintenant des chantiers navals qui fabriquent des, ce genre d'éoliennes plutôt que des gros packs, des, des navires de, de luxe. Alors après, derrière, on a le grand problème du nucléaire dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et là, pour nous, il y a, il y a, le choix, il est clair. c'est On est sur une technologie obsolète déjà. Et, et, et donc... L'idée est de dire on a des centrales, évidemment, on ne peut pas tout fermer euh, du, de, de demain matin. Euh, donc, il y a toute une réflexion qui a abouti à une trajectoire que vous voyez ici, euh, sur lequel on aurait une fermeture à, à, à 2045 à peu près du dernier réacteur. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas que le réacteur. Il y a aussi ce qui est en amont et puis ce qui est en aval, c'est-à-dire en amont... Euh, le, le combustible, l'extraction du combustible, et puis la, la fabrication de, de, de combustible fissiles, puis en aval la grande problématique des déchets, etc. Là aussi, c'était complètement évacué dans la dans ce qui a été dit tout à l'heure, alors que ça pose énormément de problèmes si justement on repart pour un, un pour de nouveau un un programme nucléaire, puisque, par exemple, vous connaissez peut-être le, le projet d'enfouissement CIGEO, mais CIGEO est déjà plein. Il va être déjà plein. Il va falloir un deuxième CIGEO, voire, voire un troisième CIGEO pour euh, le, le programme qui a été annoncé. D'ailleurs, à ce propos, à la Carmagnole, le 17 mars, avec arrêt du nucléaire 34, il y aura une conférence gesticulée sur les déchets nucléaires à Bure. Donc, n'hésitez pas à venir. Alors, on a là... Pourquoi Pourquoi on a pris une position qui est une position de fermeture, de fin du nucléaire, pour plusieurs raisons, mais il y a une raison qui est quand même essentielle, si vous voulez, c'est celle du risque nucléaire qui n'est pas du tout neutre quelque part. Et autrement dit, pour simplifier un petit peu les choses, on est sur un risque qu'on peut juger très faible, mais avec des conséquences absolument considérables derrière. Euh, il y a eu une étude qui a été faite par l'Institut de, de recherche sur la sûreté nucléaire, qui est en quelque sorte le bras armé de l'autorité de sûreté nucléaire, qui indique qu'en cas d'accident majeur, on est sur un accident qui peut éventuellement faire très peu de morts, euh, comme à Fukushima, di direct, euh, en tout cas au, au moment où ça se passe, mais avec des zones contaminées qui, qui ne deviennent inaccessibles, et euh, l'évaluation est aux alentours de, de 420 milliards d'euros, avec des documents qui nous disent « bon, mais on ne sait pas trop parce que ça dépend du vent ». Et effectivement, ça dépendra du vent à ce moment-là. Donc, il y a, y a ce problème de risque qui est quand même majeur euh, sur une technologie extrêmement euh, complexe, difficile, etc. Et puis, l'autre grand problème est celui, évidemment, des, des déchets. Et les déchets, c'est 20 000 ans euh, minimum d'exploitation de, de, de, et de gestion, derrière. Enfin, de sur, au minimum de surveillance. 25 000 ans, 30 000 ans à peu près, c'est à peu près ce qui nous sépare de, de, de, des grottes de Lascaux. Vous voyez, c est, c est, c est, on, on est sur des, des éléments temporels très, très compliqués. Alors, à partir de là, on fait un scénario. Bon, ça, je ne vais pas vous, je vais pas vous, vous détailler euh, tout le travail qui a été fait, c'est simplement pour vous montrer que c'est tout à fait complexe, euh, et, et, et pas facile, à gauche vous avez les énergies primaires, à droite vous avez les, les usages, entre les deux tout le bazar qui est le système énergétique, et puis euh, on, on a fait un gros travail d'identification à ce niveau-là, et, et puis construit année par année, usage par usage, les, les, un, un, un scénario sur lequel on a un bilan énergétique qui est euh, derrière, euh, sur le suivant... Euh, un bilan énergétique, vous le voyez, qui est, qui est complètement différent. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pourrais presque sur une journée passer deux jours, passer deux jours, au moins une demi-journée là-dessus sans sans sans problème parce que c'est c'est passionnant. Mais euh, c'est c'est pour vous montrer que c'est pas que les gens qui vous disent « ah tiens, claque comme ça euh, », non ça, ou alors euh, euh, l'effet Mary Poppins, vous voyez, on, on, ça ne marche pas. Il y a vraiment un gros travail derrière qui, qui est à faire. Et j'incite vraiment, euh, notamment l'ensemble les, les, des groupes et des, des partis politiques à, à, à bosser un peu quoi, ces, ces questions-là, parce que souvent, euh, on est un petit peu effrayé du manque de, de, de connaissances. Alors, en bilan... En bilan, eh bien, on, on, on arrive à ce genre de bilan. Euh, alors sur ces graphiques, vous avez le résidentiel, le tertiaire, le transport, l'industrie, et les, les couleurs c'est les suivantes. Euh, tout en haut, la ligne qui est tout en haut, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si on ne on, on fait rien, en quelque sorte C'est-à-dire si, si on est sur une sorte de, de laisser-faire, mais en tenant compte quand même d'augmentation de, des rendements, euh, etc., etc., et puis des, des, des, de, de ce qui est fait aujourd'hui. Euh, c'est la petite ligne marron qui est au-dessus, voilà, qui, qui voilà. est tout, en haut, là, tout de... en haut. Tout en haut, là, là, ce qui est tout en haut. Alors en dessous, en, en, en marron, si vous voulez, un peu plus fort, c'est les gains qu'on peut avoir en sobriété, ah et puis en dessous, les gains en sobriété. Et donc, si vous regardez la ligne qui est en haut du, du, du verre, eh et bien, et tout ce qu'il y a en dessous, c'est ce qui est à produire. C'est ce qu'il faudra produire, si vous voulez, en vert la production par les renouvelables, et puis en, en gris, la production par le, et le fossile et le fissile, c'est-à-dire gaz, pétrole, charbon, et puis le, le, le nucléaire. Et vous voyez qu'on arrive en 2050 à pratiquement une... une une, une fin du, du, du fossile et du fissile, qu'on voit aussi ici dans, ces, dans ce bilan en, en énergie primaire. Et ça veut dire que derrière, il faut une réduction de la consommation d'énergie qui est de l'ordre de, de 60% en énergie primaire. Ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est les ressources initiales, la, la contenue énergétique qu'on a dans le pétrole, dans le gaz, dans, dans, le, dans le, les combustibles nucléaires, etc. etc. Si on veut regarder de façon un peu plus précise cette question du recours à des énergies non renouvelables, eh bien vous voyez la quatre descentes énergétiques en quelque sorte. La première, c'est sur les, en haut, c'est la fin du, du nucléaire en quelque sorte, la sortie du nucléaire. Vous voyez que c'est une fin vers 2045 à peu près. Aller en dessous, c'est vraiment difficile. C'est hein. vraiment très très compliqué. C'est déjà assez assez tendu. Ça veut dire que à ce moment-là, on va avoir des centrales qui euh, vont euh, être sur les 40 ans, sur 40 ans, alors qu'elles sont prévues sur 30. Bon, mais elles passent ce qu'on appelle une grande visite décennale pour euh, Auprès de, avec une autorisation de l'autorité de sûreté nucléaire pour passer de 30 à 40 ans. Mais aucune centrale ne va au-delà de 40 ans dans notre scénario. Et puis en, en rouge, vous avez la sortie du pétrole. En, en, en noir, en bas, la sortie du, du charbon. On a relativement peu en France, un petit peu sur, notamment sur des, certains processus. Euh, et puis le, le, le gaz, le gaz fossile, donc le gaz importé est en jaune ici. Et vous voyez que le gaz nous sert en quelque sorte parce que c'est celui qui émet le moins de l'ensemble, enfin qui présente le moins de risques. Moins, ça émet moins que le pétrole, ça émet moins que le, le charbon et ça présente moins de risques que le, que, que le nucléaire. Et, et, et donc euh, on a une, une, l'utilisation encore du gaz à peu près à un niveau... Euh, un petit peu en dessous de ce qu'on a aujourd'hui, jusqu'à jusqu 2030, et puis après une fin un peu, plus, un peu plus douce. Le gaz sert en quelque sorte de transition. Ça c'est pour les non-renouvelables, et maintenant pour le renouvelable, ici, ben vous voyez euh, les, les, les, le niveau, là on est en production, donc on passerait de 200, milliards, 200 TWh, c'est des milliards de, de, de kilowattheures à à peu près, à peu près 1000, hein, donc il y a une multiplication quand même par... par 5, euh, à peu près, 4,5 au, au niveau du, des renouvelables, avec euh, la, une grosse partie sur la, la biomasse, biogaz, euh, biomasse liquide, solide, etc. Euh, C'est-à-dire finalement ce qui nous vient du soleil, mais par l'intermédiaire de la photosynthèse. Euh, et puis euh, une autre partie euh, de production électrique au travers du solaire euh, photovoltaïque, PV, l'éolien et de et de l'hydraulique. Sur l'hydraulique, on est à peu près constant par rapport aux valeurs d'aujourd'hui. Ça donne euh, ces, ces quelques chiffres. Au niveau de l'éolien terrestre, donc un passage à 10 500 éoliennes. Euh, l'éolien en mer, gros, euh, euh, gros développement sur l'éolien en mer, puisqu'actuellement, en France, on a euh, une éolienne prototype en mer. On a les, les plus belles côtes d'Europe, mais une seule éolienne. Bon, euh, ça, c'est après derrière sur des éoliennes à, à la fois posées et offshore. Une augmentation du photovoltaïque assez, vous le voyez, qui est tout à fait importante. Hein, c'est un facteur 12 à peu près. Euh, la, la, donc ça, c'est une sorte de généralisation. Mais l'énorme avantage du photovoltaïque, c'est qu'il peut se mettre euh, euh, à, sur des, des petites puissances euh, de, de façon euh, très répartie. Et puis, euh, maintien sur l'hydraulique. Et au final, ça, ça donne, si vous voulez, euh, ce genre de transformation dont j'ai un peu parlé tout à l'heure. Euh, ici, avec un passage à 100% de renouvelables et quelques chiffres clés pour euh, vous donner euh, quelques indications. Euh, une consommation d'énergie primaire donc, qui est divisée par 3. Euh, une production d'énergie renouvelable qui est multipliée par plus plus que 3, en fait trois un peu plus que trois à quatre euh, ici ça dépend enfin euh, euh, ça dépend d'où on part si on compte ce qui a déjà été fait, qui est, est ce qui a déjà été euh, mis en place ou pas euh, une fin j'en ai parlé du, du pétrole et du fissile. et puis en matière de gaz à effet de serre parce que c'est aussi évidemment un point très important c'est une quasi disparition du, du, du CO 2 du dioxyde de carbone euh, et, et également du méthane, qui est aussi ce grand gaz à effet de serre euh, qui provient du, du secteur agricole euh, principalement. Donc, au final, on a euh, des émissions qui sont divisées par, par 10. On retrouve bien, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit, euh, on est à 11 tonnes, euh, il faudrait redescendre en dessous des 2, des euh, une tonne et une, une tonne et demie. On, on retrouve bien cette possibilité. Et donc, du coup, on arrive à. Ce qu'on appelle la neutralité carbone. Alors un, un petit mot sur cette courbe, parce que sur ces courbes, parce que c'est important à comprendre. Euh, nos émissions, ce qu'on appelle les émissions brutes, c'est l'ensemble des émissions qu'on va avoir en gaz à effet de serre, pas uniquement le CO2, mais l'ensemble des gaz à effet de serre, euh, eh bien, sont émis vers l'atmosphère. C'est la courbe qui est en bleu. Donc elle, elle diminue, mais il nous en reste encore un socle. Même en 2050, on ne peut pas tout diminuer. Pourquoi on ne peut pas tout diminuer Il reste notamment le méthane, par exemple. Le méthane, il est produit par les ruminants et dans le scénario négawash, heureusement, on ne tue pas toutes les vaches quelque part. Donc, il, va, il y a aussi. Petit peu, voilà. Donc, il reste un socle, si vous voulez, qui est très difficile à enlever ou qui ne pourra pas être enlevé les rizières, etc. etc. Enfin, c'est essentiellement sur l'agriculture. Donc, ça, c'est la courbe en bleu. Et alors, si on veut arriver à cette fameuse neutralité carbone, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des puits de carbone, ce qu'on appelle des puits de carbone, c'est-à-dire d'augmenter en quelque sorte ou avoir des, des éléments de, de captation naturelle du carbone. Et là, euh, ça se fait au travers du, du sol, au travers des prairies, au travers des forêts, euh, où on va avoir de la, de la, de la captation. Et euh, on voit, dans ce, si on abaisse considérablement les émissions brutes, eh bien, on a quand même un, un réservoir en quelque sorte de puits de carbone qui font qu'en en 2045 à peu près, euh, ici, on est sur un, un équilibre entre le plus émis et, et puis le, le moins qui est, qui est stocké. Et donc, on arrive à cette fameuse neutralité carbone. Donc, on a aussi une France neutre en carbone à l'horizon 2045. Voilà un petit peu cette, cette présentation, euh, deux mots sur Negawatt très vite, il y a à la fois une association qui est, qui est tête de pont en quelque sorte, euh, donc des, des, une trentaine de membres actifs c'est eux qui font le scénario, une équipe salariée et puis on a créé un institut qui, qui travaille en termes de formation, qui travaille sur le terrain, qui est une filiale de, de l'association maintenant. Euh, 16 salariés et puis également une autre filiale euh, qui, elle, travaille sur le, tout ce qui est de la rénovation énergétique. Donc, vous voyez qu'on est à la fois sur les éléments de prospective, mais aussi sur des éléments opérationnels. Et si vous allez un petit peu plus loin, vous avez ce site negawatt.org et puis ces, ces deux bouquins. Voilà que je vous... Conseil, vous pouvez commencer par suite droite, Changeons l'énergie, il fait une centaine de pages, deux heures de lecture et vous avez les éléments principaux. Puis après, l'autre manifeste NégaWatt est un peu plus gros, mais c'est un, un, un bouquin de politique énergétique intéressant et un site Décrypter l'énergie sur lequel il y a beaucoup d'informations concernant certaines fake news. Voilà. Merci, merci Thierry. Alors. Euh... Parmi les questions qui sont souvent posées quand on parle d'énergie renouvelable, il y en a une qui revient en permanence, c'est « mais les énergies renouvelables, c'est intermittent, euh, donc il y a le soleil, euh, on ne peut pas faire de, du photovoltaïque la nuit, euh, le vent, il n'y en a pas toujours, euh, etc. » Euh, certes, on a l'hydraulique. L'hydraulique est relativement pilotable, puisque donc c'est de l'eau dans les barrages et on peut choisir de, de l'utiliser ou pas, en tout cas de, de, de maîtriser la production qui est liée. Mais euh, donc comment tu, tu réponds à cette question À partir du moment où on n'a plus du tout d'énergie fossile, donc on n'a plus de, à gaz, de centrale de gaz qu'on peut démarrer à tout moment quand on a besoin, puisque l'électricité ne se stocke pas. Et donc, il faut en permanence un équilibre entre l'offre et la demande à la minute près. Euh, comment on peut répondre à cette question-là c'est évidemment un point essentiel, c'est-à-dire que quelque part, on réussira si on arrive à à, prouver, à à répondre à la question suivante qui nous est souvent posée. Bon, c'est bien beau votre soleil et c'est bien beau votre vent, mais quand il y a pas de vent, comment on fait Le soleil, la nuit, ça produit ne produit pas, etc. etc. Et donc, euh, la, le, le problème est d'arriver à, à répondre à ça au travers euh, d'un certain nombre de techniques. Euh, pour arriver à euh, faire en sorte qu'on puisse pallier à ce qu'on appelle, nous, plutôt la variabilité des énergies renouvelables, plutôt que l'intermittence, le terme n'est pas très bon. Euh, L'idée, c'est de, de dire, on a déjà des éléments, notamment renouvelables, qui nous permettent de, de pallier. On a l'hydraulique, on a les lacs de montagne, une fois qu'on turbine, eh bien, à ce moment-là, derrière, on peut produire à la demande. Donc on a un certain nombre déjà de dispositifs, de, de, de renouvelables qui ne sont pas euh, variables. Ensuite, on a euh, la, ce qu'on appelle de, de l'effacement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des, euh, euh, des industriels, des, des dispositifs automatiques qui vont décaler euh, à un moment donné une demande de, de, de production électrique. Très classiquement, c'est... Euh, votre, par exemple, votre congélateur qui, lui, ne fonctionne pas pendant, pendant deux heures, par exemple, au moment de la pointe, et qui va refonctionner après. C'est pas gênant, vous le verrez même pas. Voilà. Euh, après, on a ce qu'on appelle l'interconnexion des réseaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul sur la plaque européenne et il peut y avoir, s'il y a du vent ailleurs ou du soleil ailleurs, il peut y avoir des interconnexions importantes. Après, derrière, on peut avoir aussi, et on, ça existe déjà, des stockages dans, dans, dans les barrages. Autrement dit, si on a beaucoup d'électricité, ce n'est pas du tout idiot, ce n'est pas du tout chadoc de euh, pomper. pomper C'est-à-dire, en, en fait, euh, de se dire, bah là, plutôt que de ne pas utiliser du vent, par exemple, la nuit, parce qu'on n'en a pas besoin, si on a beaucoup d'éoliennes, bah, à ce moment-là, on va remonter de l'eau dans, dans, dans, des, dans des barrages en altitude, et puis on, cette eau-là, elle va être turbinée, donc produire l'électricité qu'on en a besoin. Ça s'appelle les, les, les barrages de type steppe. Et puis après, derrière, on, peut, on a aussi des éléments de stockage euh, massif euh, de, de, en, en, de, de gaz. C'est là où je, je rejoins le, enfin, je, la molécule et donc ce, ce pax à, à trouver entre l'électricité et le gaz, alors qu'aujourd'hui, l'électricien et les gaziers sont, sont en concurrence, ce qui est complètement idiot. Euh, il existe, si vous voulez, des, des, des grands stockages de gaz. Euh, absolument massif, qui, qui, on arrive à stocker à peu près le tiers actuellement de la consommation de gaz annuel en France dans des cavités qui sont des cavités salines utilisées depuis 50 ans, 70 ans à part, notamment GDF quand il y avait gaz de France pour acheter à plus bas coût le gaz l'été et le revendre euh, l'hiver. Et, et, et donc à partir du gaz, l'idée est de dire on, on, on peut stocker du gaz dans ces cavités du gaz vert, évidemment, c'est-à-dire d'origine euh, biogaz, euh, méthanisation pyrogasification, etc., etc. Et à ce moment-là, derrière, réutiliser ce gaz euh, sans, sans problème pour refaire l'électricité avec, avec ce gaz. Ça, ça se fait au travers de centrales gaz, qu'on appelle un cycle combiné. C'est tout à fait classique, ça existe complètement aujourd'hui, c'est déjà totalement opérationnel. Et donc, du coup, c'est pour nous une méthode assez simple qui existe déjà, c'est-à-dire qu'en fait, on, on utilise déjà ces biens communs que sont le réseau de gaz qui alimente 83% des Français, et puis euh, ces cavités, euh, toutes ces techniques-là, qu'on connaît parfaitement, on n'est pas dans, dans un EPR sur lequel il va falloir euh, encore travailler 15 ans avant d'avoir au moins 10 ans de, de, de conception, euh, tout ça est immédiatement utilisable, et on sait bien qu'on est dans l'urgence. Donc, euh, Allons-y, et en plus, ce que je, RTE, dont on a parlé tout à l'heure, le réseau de transport d'électricité, nous indique, ok, mais ce problème-là, il n'existe pas aujourd'hui, on, on a peu de renouvelables, euh, donc il n'existera qu'à partir de 2035. Donc on a devant nous à peu près une quinzaine d'années pour euh, mettre au point l'ensemble de, de, de ces techniques qui existent déjà, il n'y a aucune inconnue euh, particulière. Euh, voilà. Et avec, juste pour, oui. pour préciser que quand on stocke de l'énergie sous forme mécanique, comme avec les barrages, entre le stockage chimique et mécanique, on a quand même, pour un même kilo, on a à peu près un million de fois de plus d'énergie de stocker. Donc c'est encore plus efficace. On a ah bah le, six, six de la, la, la, la, la plus belle euh, machine à fabriquer l'électricité qu'on connaisse, c'est la, la turbine sur lac. Mmh. C'est d'ailleurs un, un point très important. Il ne faut surtout pas se séparer de, de nos lacs. Si les lacs de montagne sont privatisés, ça veut dire que quelque part, on va avoir des gens qui, qui seront en capacité d'avoir une gouvernance sur le, et, et, et, sur le réseau. Voilà. Euh... Voilà, alors sur les stockages d'électricité, je ne vais pas rentrer dans le détails, mais il y a toute une série de possibilités de, de stockage que vous voyez euh, ici, qui sont euh, sur des, des niveaux très faibles de, de quantité d'énergie, les volants d'inertie, les batteries, l'air comprimé, l'hydrogène, les steppes, etc. Et puis l'ensemble de ces grandes cavités euh, avec du méthane dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et alors voilà. là, maintenant, avant de passer un peu à la suite, on voudrait vous montrer une vidéo de quelqu'un qui est un peu la Mary Poppins de l'énergie, puisque c'est justement une, une personne qui promeut de manière assez forte l'énergie nucléaire et son utilisation. Donc on, on écoute, c'est un peu pénible, ça dure 2 minutes 30, mais ça va nous permettre de faire la transition et après d'enchaîner sur nucléaire versus énergie renouvelable. Allons-y Le contexte dans lequel il faut penser au nucléaire, c'est un contexte dans lequel on est 8 milliards sur Terre, où on a commencé à faire de gros dégâts, pas à cause du nucléaire, hein, concernant l'environnement. On prend tout ce qu'on trouve dans le grand placard qui s'appelle la planète Terre, et puis on prend également la Terre pour une grande poubelle. Dans cette affaire-là, le nucléaire, pour moi, si on s'en sert pour remplacer autre chose, est-ce que globalement ça abaisse le niveau de pression ou est-ce que ça l'augmente alors, il y a un premier niveau de débat qui est le nucléaire versus les énergies fossiles. Si je fais du nucléaire plutôt que de faire du charbon, est-ce que globalement je dérisque l'avenir Là, ma réponse est oui. Et alors, il y a un deuxième niveau de débat qui est plus subtil, qui est est-ce que si je fais du nucléaire plutôt que de faire de l'éolien ou du solaire, je dérisque l'avenir Et ma réponse est aussi oui. Et alors là, elle est évidemment plus compliquée à argumenter parce que ce n'est pas du tout euh, l'idée qu'on en a. Aujourd'hui, nous sommes dans une course contre la montre. Si on pense au changement climatique, en fait, nous avons 30 ans pour que euh, les émissions planétaires soient divisées par trois. La raison pour laquelle on s'est goberger l'énergie fossile, c'est parce que ça permet de mettre en route un énorme exosquelette de voitures, d'avions, de laminoires, de four à verre, de tourniquettes à faire de la vinaigrette, comme disait bien. Et ces machines fonctionnent pour l'essentiel avec des énergies fossiles. Et euh, se débarrasser de l'essentiel de ces énergies fossiles, c'est se mettre au régime. Et le nucléaire dans cette histoire, c'est quelque chose qui adoucit le régime et ça l'adoucit plus vite que les énergies renouvelables auxquelles on pense, c'est-à-dire éolien et solaire, parce que ça utilise une énergie beaucoup plus concentrée et on peut s'en servir quand on en a besoin, alors que les éoliennes et le solaire utilisent des énergies très diffuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre cube de vent qui se déplace et il n'y a pas beaucoup d'énergie dans un mètre carré exposé au soleil. Donc, collecter ces énergies et les concentrer, c'est très coûteux en moyen. Et si on choisit la voie de l'éolien et du solaire plutôt que du nucléaire, il va nous falloir en gros dix fois plus de temps pour arriver à supprimer la partie de l'énergie fossile qu'on arrivera à supprimer avec ces énergies décarbonées. Avec les énergies renouvelables, à moyen identique, on aura quelque chose de beaucoup plus faible. Et donc, la suppression des combustibles fossiles nous fera chuter beaucoup plus lourdement. On créera des disruptions sociales et des disruptions économiques beaucoup plus fortes. Qu en gros, je vois le nucléaire comme un amortisseur de la décroissance, plus efficace que l'éolien ou le solaire. Voilà, donc... Euh... L'effet Marie Poppins, donc ça c'est pas mal. Et donc on avait quelques questions à poser, Karine, par rapport à ça, pour essayer de déconstruire un peu l'effet Marie. Oui, Poppins. Oui, ben, Jean Covici commence par dire on est 9 milliards sur Terre. Euh, et le nucléaire, au fait, Thierry, est-ce que quel, quel, quel développement il connaît c'est une vieille histoire, hein, puisque c'est les années 70. Euh, il y a eu un fort développement à cette époque-là. Mais aujourd'hui, est où est-ce qu'on en est Macron euh, bah, dit euh, « c'est indispensable, vous n'y pensez pas. Euh, si on ne fait pas de nucléaire, on s'en sortira pas pour, pour euh, lutter contre l'effet de serre. » Donc, il est le seul euh, gouvernement en Europe à avoir ce genre de discours. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà où est-ce qu'on en est et euh, quelle est la place du nucléaire aujourd'hui dans la consommation d'énergie mondiale, dans la production d'énergie mondiale la place du nucléaire est à peu près de, euh, de, de 10% simplement de, de la consommation mondiale. Ça c'est le français. Ça c'est la niveau partie mondial. française, voilà. Euh, par contre, euh, au, au niveau mondial, si vous voulez, la, la part du nucléaire est passée ces dernières années de 17 à, à 10%. Donc, elle, elle se réduit de façon progressive et de façon tout à fait intéressante. En 2021, eh bien, ça a été la première année sur laquelle l'ensemble de la production en matière d'éolien et de solaire a dépassé le nucléaire. Ça monte de façon globale ici et ça suit une... Une montée qui est tout à, fait, tout à fait progressive. On va voir les diapos, il pas s'inquiéter, c'est juste qu'on voilà. a un problème avec bon l'énergie. On, on retenez euh, éventuellement ces, ces deux chiffres. Euh, en, en 2020, euh, on a eu un, un record de, de capacité installée, alors, qui s'exprime en puissance, des gigawatts. Donc, euh, retenez simplement ce chiffre 256 gigawatts. Euh, le, installé en, dans le monde en, en solaire et euh, en, en éolien euh, le, le parc français il fait 60 gigawatts 63 gigawatts donc 256 c'est à dire 5 euh, fois le, le parc nucléaire français en matière de puissance qui a été euh, installé en, en, dans le monde et puis euh, sur le, le nucléaire eh bien, on a des centrales qui se sont arrêtées, quelques centrales qui, qui se sont ouvertes, et le bilan est pratiquement à zéro, il est à 0,4 gigawatt. Donc vous voyez que ce qui est très étonnant, c'est que partout dans le monde, lorsqu'on suit ces affaires-là, eh bien, on est sur un développement très fort du solaire et de l'éolien, et puis on va vers une sorte d'exception française qui m'inquiète beaucoup, parce que si on a un incident ou un retard, ce qu'on appelle un incident gé générique, sur les centrales, autrement dit. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là. On a une sorte d'accident générique sur la corrosion. Eh bien, à ce moment-là, derrière, on va se retrouver coincé parce qu'on aura mis tous, tous, nos me, tous nos œufs dans le, dans le panier nucléaire. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui ont entendu Macron cet après-midi, il n'a à aucun moment évoqué l'idée qu'il allait vendre les EPR... Euh, à l'étranger, donc c'était vraiment euh, c'est un choix de la France, on relance le nucléaire et euh, il oui. n'y euh, a même pas de, de projet industriel de, de, de conquérir des marchés à l'étranger. Et Exactement. alors justement sur les, sur, les, sur la, la question de la sûreté, là il euh, y a six réacteurs aujourd'hui qui sont qui sont fermés. Il y en aura probablement trois autres dans les, dans les mois qui viennent qui seront également fermés pour des problèmes de corrosion, donc sur le cercle lié de refroidissement secondaire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, du coup, euh, euh, cette question-là, c'est-à-dire euh, aujourd'hui, notre parc, dans quelle mesure euh, c'est euh, vraiment la solution euh, tout à fait sûre que, que, que l'on veut bien nous vendre et quelles sont les difficultés à la fois sur, sur ce problème de disponibilité du parc, mais aussi sur la question de la prolongation du parc euh, euh, du parc actuel, au-delà de 40 ans, donc 50 ans, 60 ans, Macron dit cet après-midi, on, on ne fermera aucune centrale, donc il revient sur la planification qui était prévue de fermeture des centrales euh, petit à petit qui avait été adoptée sous le, sous le, le gouvernement Hollande. Euh, et donc, voilà, comment on peut, comment on peut analyser ça d'un peu plus près ben, y a, On a un énorme problème, et EDF a un énorme problème qui est le suivant, le programme nucléaire français a été euh, construit beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, euh, et, et, et on, on allait jusqu'à quatre euh, réacteurs par an à un moment donné. Hein. Alors c'est ce qu'on voit sur ce graphique-là. Chaque ligne, c'est euh, un réacteur nucléaire français, et puis euh, vous avez euh, la, la, avec les différentes couleurs les, les premiers dix années, euh, les dix années suivantes, les autres dix années, etc. Et puis les, les années euh, au bout de, de, de 40 ans. Et, et donc, vous voyez qu'on arrive au bout, et on arrive en fait avec euh, un, un problème énorme qui est euh, la quasi-totalité, ou une très très grande euh, quantité du parc actuel qui arrive en fin de vie, ou en fin de, des 40 ans. Et donc, euh, il faut euh, derrière, pour repartir sur 10 ans, eh bien, euh, remettre à peu près 1 milliard d'euros par réacteur pour les 10 ans qui viennent, par réacteur, 1 milliard d'euros par réacteur. Bien. Et là, l'autorité de sûreté nucléaire dit à un moment donné, c'est bon ou c'est pas bon, et on, re, et, et, et on part sur 10 ans. Et puis, euh, après, derrière, au bout de 10 ans, il va falloir recommencer, remettre un milliard ou, ou plus, etc. Mais la difficulté, c'est qu'on on a des éléments qui ne sont pas changeables. On peut changer les générateurs vapeur, on peut changer beaucoup de choses, bien entendu, mais vous ne changez pas la cuve et vous ne oui. changez pas... Le, le, une grande partie du circuit primaire et notamment les conduites qui vont dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans la cuve, etc. etc. Et donc, on, on se retrouve un petit peu, pour prendre une image, comme, euh, vous savez, le, le gars qui a une vieille voiture, là, et la, la voiture, elle a, elle a 30 ans déjà, et puis, euh, le, le gars, l'automobiliste Macron, il va chez son garagiste, il dit, bon, est-ce que je ne pourrais pas avoir dix ans de plus. quoi Le gars, il lui dit « Ok, d'accord, un milliard d'euros, et c'est bon, vous pourrez partir pour un milliard. » Mais mais à un moment donné, vous savez, le carter du moteur, il va péter. La, la, ça n'est pas... J'entendais ce matin quelqu'un à la radio, un, un de DF qui disait « Mais finalement, une centrale, il n'y a pas de durée de vie. » Mais non, il <rire> y a une durée de vie. C'est À un moment donné, il va falloir repartir à zéro et, et, et on ne peut pas les maintenir 60, 70, 80 ans, etc. Donc, on n'est pas sur quelque chose de durable. Il faut le changer. Pareil pour les renouvelables. Mais derrière, on programme là, on programme ça, et puis vous changez une éolienne par une autre. Ce n'est pas, pas, pas un gros problème. En plus, euh, ça améliore, euh, etc., etc. Et le recyclage aussi. Voilà. Et, et le recyclage aussi, pratiquement maintenant, tout est recyclable sur une éolienne. Il y a encore des problèmes sur les pales, mais il y a beaucoup d'industriels qui travaillent dessus. Et une fois qu'on a réglé ce problème, eh bien, à ce moment-là, ça sera, on sera sur un recyclage à peu près à, à 95% et plus. Voilà. Donc, on a un, un, un vrai problème de, de bout de course et on a véritablement l'impression que on est, vous savez, sur une espèce de, de, de course en avant, de, de, de fuite en avant. Euh, voilà. Moi, ça me fait penser à. Euh, finalement, ils me font penser à, à Alice au pays des merveilles. C'est. Ah, de voilà. C'est pas. C'est pas Mary Poppins. C'est Alice au pays des merveilles. Vous savez, euh, dans, dans Alice, euh, euh, derrière le miroir, le deuxième volume, il y a à un moment donné, il y a, Alice est avec la Reine Rouge. Et puis, là, là, elle va voir la Reine Rouge. Et puis la Reine Rouge, elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Elle court. Et puis alice à un moment donné dit à la reine bah, et pourquoi vous courez ah, rennes puisque autour de moi le le, le paysage ne, ne, ne change pas et la reine répond mais je, je cours pour que justement rien ne bouge et, et, et on est exactement sur ce, sur ce problème là On avance on fonce dans une espèce d'impasse pour que rien ne bouge et nous on est Gawatt, à Négawatt, on dit ben non, bougeons bougeons et puis osons aussi en plus c'est un pari qui... Je, le pari de NégaWatt, je le trouve infiniment moins risqué que le, que le pari qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et en plus, euh, pour terminer là-dessus, le pari de NégaWatt est un chemin qui n'est pas un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-regret. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que si, si à un moment donné, demain, on trouve le moteur à eau et euh, un truc formidable, la fusion, tout d'un coup, on oh, ok, on y, on y va !» On n'aura on, on pas, pas à gérer... Des, des déchets sur 20 000 ans. Et c'est extraordinaire d'entendre quelqu'un comme Jean-Covici qui dit à un moment donné « Ah, mais on considère la Terre comme une poubelle. » D'accord Sauf qu'on fait la même chose dans le nucléaire avec l'Andra. Il « il, Ah oui, mais il faut aller vite sur le nucléaire, etc. Euh, » on, on, on est sur un problème d'urgence. Ben, je expliquais tout à l'heure que la, la première, le premier EPR2, c'est pas avant 2040, et puis après les autres vont suivre. On, on, on est sur l'échelle de temps sur laquelle pendant 20 ans il ne se passera rien. Voilà. Euh, c'est tout à fait étonnant d'être dans un, bon, ouais. un mode de pensée avec lequel d'ailleurs on est d'accord sur un certain nombre de choses. Hein. Si, si, il est en pleine contradiction en réalité. Et la dernière contradiction que, que j'ai relevée dans ce qu'il a dit, c'est que les énergies renouvelables sont, sont diffuses, etc. Mais c'est une qualité. On, on en met partout. On peut en mettre à, à des peu, de petites puissances partout. On n'est pas lié à une énergie extrêmement centralisée qui, ne peut, qui, en plus, est une énorme fragilité en, en, en termes de, de conflits euh, internationaux. Hein, C'est très facile de, de dégommer les, nos centrales nucléaires, ce n'est pas compliqué, hein, euh, derrière. Et, et, euh, euh, alors que euh, derrière, on a besoin, au contraire, de, de, de sécurisation. Il y, a plus, il y a plusieurs pays donc, en Europe qui ont abandonné le nucléaire, euh, l'Espagne, l'Italie, la Suisse, L'Allemagne l'a fait aussi donc, au lendemain de Fukushima, donc c'était une décision d'Angela Merkel. Euh, souvent on, on nous dit, oui, mais euh, puisqu'ils ont abandonné le nucléaire, en fait, euh, la seule manière dont ils s'en sortent, c'est de faire appel de nouveau au charbon, de plus en plus, etc. Est-ce que c'est est -ce est la réalité Est-ce que c'est vraiment ça qui s'est passé en Allemagne Et où ils en sont maintenant de, de cette sortie du nucléaire Non, alors, les, les, les, les Allemands sont... Euh, euh, voilà. euh, so, on, on dit beaucoup de choses sur le, et, et beaucoup de bêtises au niveau de l'Allemagne par rapport à la sortie du... Euh, par rapport au nucléaire et par rapport à la France. Euh, là, on a vraiment l'impression que quelque part, on, on, on admire énormément les Allemands sur... Euh, je sais pas, le, euh, ce qu'ils font en matière de formation professionnelle, le tissu, PME, etc. Mais en, en matière énergétique, c'est vraiment les, les derniers des idiots. Bon, moi, je me méfie parce que l'histoire a montré que ça, des fois, ça marche pas tout à fait comme ça. En réalité, qu'est-ce qui se passe On a sur l'Allemagne l'équivalent de ce qu'on a sur le nucléaire. Autrement dit, l'Allemagne s'est euh, assise sur le charbon, sur la lignite, d'autant plus après la réunification avec, derrière l'Allemagne de l'Est, avec des centrales de très mauvaise qualité, très émettrices, etc. Et donc, premier temps, ils se, se sont dit, on va améliorer derrière, le, on reste au charbon, mais on va améliorer le charbon, le, le, le, les centrales charbon, et baisser nos émissions. Et lorsqu'on dit, que l'Allemagne a explosé ses émissions avec, euh, de, depuis ces dernières années. C'est totalement faux, on le voit bien. Lorsqu'on regarde l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, euh, elles ont baissé de 36% en Allemagne depuis euh, les années 90. Et puis, derrière, ils sont engagés sur... Euh, une. Il euh, y, y a eu euh, plusieurs euh, éléments qui sont importants, qui sont sur l'énergie nucléaire... Des décisions successives. Une première décision lorsque les Verts étaient, ont été au gouvernement avec Schröder donc, euh, dans les années 2000. Ici, une première loi euh, sur l'énergie atomique de 2002. Euh, ensuite, après, une autre loi qui a été euh, confirmée et, et accentuée ensuite après Fukushima, lorsque euh, Merkel a décidé très rapidement de baisser... de, de, de, de comment dire, d'arrêter euh, un certain nombre de centrales qui étaient les plus dangereuses pour elles. Et puis, après, derrière, ils se sont mis autour d'une table entre les industriels, le, les, les autorités locales, les, un certain nombre de, de, de partis, etc. Et ils ont décidé de, de, de terminer, de sortir définitivement du, du nucléaire. Euh, et ils font ça, l'Allemande, autrement dit, c'est extrêmement programmé, etc. Il y a eu l'arrêt de trois réacteurs, parce que c'était prévu depuis des années, en début d'année, puis après, il n'en reste plus qu'un, actuellement, ou deux. Donc, ils vont, ils sont sortis du, du, du nucléaire déjà. Alors, par quoi ils le remplacent ici Eh bien, progressivement, ils le remplacent par les renouvelables. Ils le remplacent par des renouvelables qui sont montés durant euh, toutes, ces, toutes ces années euh, de 7 à 45 de leur, de leur mix électrique. Donc ils ont très largement dépassé sur le, le mix électrique. Le nucléaire a baissé de, de 30 à 11 jusqu'à 2020, puis maintenant il, il va être encore redescendu. Il y a un transfert avec le, le gaz, en partie, parce qu'ils ne ils savent pas faire autrement et donc leur transition est avec le gaz de façon euh, provisoire. Euh, ici, gaz venant du, du, euh, du nord de la mer du Nord ou de, ou de Russie. Et puis, euh, il y a une baisse progressive du charbon qui se passe euh, au travers de l'efficacité énergétique, euh, beaucoup, c'est-à-dire de la fermeture d'anciennes centrales pour l'ouverture de nouvelles. Alors, on dit, oh, regardez, ils ouvrent des nouvelles centrales. Ben non, ils, ils ouvrent des nouvelles centrales parce qu'elles sont bien meilleures performances, de bien meilleures performances que celles qui viennent de, de fermer. Et le charbon a baissé de 49 à 23. Alors, c'est pas simple. Euh, parce qu'en même temps, ils font pas énormément d'efforts de sobriété. Ça, c'est pas du tout leur... leur, leur, leur encore, euh, chez, chez eux, une, ça va être une, une certaine difficulté. On le voit bien sur les, les véhicules, notamment. Ils sont bons sur l'efficacité, mais résultat des courses, ils avancent. Et moi, je suis absolument persuadé qu'ils vont y arriver. Ils sont en train de... de de, de gagner euh, en ce moment sur le plan industriel de façon forte. Prenez une entreprise comme Siemens, Siemens est de, avait des parts dans l'EPR, Siemens est parti maintenant euh, pour faire de, de l'éolien, et c'est un des, avec Gamesa et autres, c'est un, un des, des producteurs les plus importants de, actuellement en matière d'éolien sur le plan mondial. Bon. Euh, ça va être la même chose sur le photovoltaïque, c'est la même chose sur la gestion des réseaux, etc., etc. Et donc quelque part, nos amis allemands sont malins, et plus malins que nous, parce que ils, ont, ils anticipent véritablement une transition complète par les, par les renouvelables. Et demain, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, on va s'apercevoir que la puissance industrielle allemande à l'export fera qu'ils vont pouvoir euh, développer euh, des, des exportations importantes dans, dans le monde entier, parce que ces techniques-là, elles sont valables pour le monde entier, les techniques du solaire, de l'olien et, et de et ce genre de réseaux. Et nous, on pleurera beaucoup avec nos OPR2, dont on ne vendra pas un seul exemplaire, c'est quasiment sûr. Voilà. Ou alors les Chinois euh, le, feront, le feront avant nous. Voilà, en dernier point, euh, on se demande toujours si la, la, à cause de la sortie de nucléaire, l'Allemagne, est obligée d'importer euh, son électricité de, de France, euh, et nous on exporte on export beaucoup, bah, là aussi, euh, je voudrais rectifier les choses. Voilà, le, les exportations euh, nettes net vers la France, de l'Allemagne vers la France. Hein. C'est une, une exportation dans l'autre sens. Alors. Voilà, ah, c'est en fait, oui. C'est-à-dire, en fait, c'est... C'est ce qu'on leur achète, c'est nos, nos, nos importations, ici, que vous voyez ici, il faudrait peut-être que je change, l'intitulé sera plus simple. Voilà, donc ça c'est nos importations, donc toutes les années jusqu'à 2018, sauf l'année 2011, un petit peu particulière, on a finalement un bilan global dans l'année, qui est un bilan sur lequel on va venir importer l'électricité, voilà, c est, c est la, la France achète plus d'électricité à l'Allemagne qu'il y a de lui en, en kilowattheure. Voilà, c'est l'équivalent de la croissance négative pour certains gouvernements. Voilà. Donc on va passer au débat avec, euh, avec la salle. Donc merci euh, Thierry pour toutes ces explications. Donc Si vous avez des, des questions, c'est le moment, n'hésitez pas Donc sur euh, le nucléaire, le scénario négaWatt ou autre. Hop, on va prendre une première question. Au plus, au plus simple, au plus rapide. Merci. Ouais, j'aime pas trop. Euh, bonjour, merci pour euh, toutes ces explications. Alors, j'ai plusieurs euh, petites questions. Donc, euh, si j'ai bien compris, euh, vous, vous pensez que euh, l'argument qui nous a été donné dans la vidéo, que euh, en fait le passage par le nucléaire euh, permettrait d'aller puisque d'aller plus vite vers la transition écologique, vous le niez complètement. Donc, euh, vous, vous nous avez dit, n'est-ce pas, que, en fait, euh, puisque le but, je pense qu'on a tous le même but, hein, de, <rire> par rapport au réchauffement climatique, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, ou au euh, dérèglement climatique plutôt. Euh, donc, la question pour vous, euh, ne peut pas passer par le nucléaire, parce que ce n'est pas vrai, cet argument, que ça va aller plus vite en passant par le nucléaire que euh, passant par euh, les énergies euh, renouvelables. Je, je peux poser mes deux autres questions en même temps, comme ça vous répondez à tout. Euh, okay. euh, alors ensuite, au niveau du stockage, euh, Donc vous avez beaucoup parlé du stockage du gaz en disant mm -hmm. que c'était quelque chose qui était euh, possible, que mm -hmm. c'était ce qu'on faisait déjà, qu'on savait le faire, etc. Euh, donc vous n'avez pas du tout parlé du stockage de l'éolien et du solaire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune perspective actuellement sur ce sujet-là mm -hmm. ou pas euh, Ensuite, vous avez parlé de l'interconnexion des réseaux. Mais alors là, du coup, je me pose la question, puisque en général, ce qu'on conteste dans les… enfin, les gens qui contestent les éoliennes, c'est ou les parcs photovoltaïques qu'on a dans certains champs qui recouvrent tout le champ, enfin, c'est juste horrible. Donc, en fait, interconnexion des réseaux, est-ce que ça ne veut pas dire produire énormément d'énergie renouvelable sur un point euh, et après, donc, l'exporter Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment une bonne solution énergétique, ça euh, voilà mm -hmm. euh, et attendez j'ai encore juste deux petites questions euh, et euh, <rire> j'ai pris des notes et tout hein j'ai fait ça sérieux quoi et euh, oui, et alors du coup, non, si juste une dernière petite question puisqu'on a la Carmagnole. Donc, par rapport au bilan, euh, enfin aux propositions des différents candidats, euh, mmh. je pense donc mmh. à la gauche particulièrement, évidemment. Euh, Est-ce que vous euh, vous trouvez que le scénario euh, de Mélenchon ou le scénario, euh, les différents, les scénarios des écolos, est euh, sérieux ou pas Dans quelle mesure il s'appuie sur vos analyses et voilà. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Donc on, va, on va prendre de, de, de, deux autres questions de deux personnes différentes. <rire> Donc une chacune. Alors, puisque c'est la mode de petites questions. Une qui va. ouais ouais. Enfin, qui, là, pour, pour faire le lien avec ce, ce qui vient d'être mmh. terminé, d'être dit, y a-t-il. Euh, <coughs> Êtes-vous consulté, peu importe par des candidats ou, ou, ou pas Pardon oui. Êtes-vous consulté par, par euh, des organismes publics, des structures, des structures, euh, des structures euh, territoriales, régionales, départementales Êtes-vous êtes vous pris au sérieux, je dirais, avez vous enfin euh, mmh. je sais pas, non, mais là là ça nous passionne, mais ça serait ça, ça intéressant ça. De, de voir si vous êtes consulté ou est ce que vraiment on vous considère comme encore un peu un peu folklorique. Et maintenant l'autre question l'autre question y a t il y aurait il euh, de par le monde dans la mesure où le système économique est pratiquement le même partout y aurait il des des pays qui seraient des exemples en matière d'enseignement euh, de, sur la sobriété? La réflexion sur les vrais besoins. Ah. Alors, dernière question, tu qu'une question que pour une personne. Qui... Deux remarques et une question. Euh, <rire> je pense que, étant donné qu'on adosse toute la réflexion sur euh, l'efficacité euh, au réchauffement climatique et donc à l'émission de carbone il est nécessaire de mentionner quand même la démographie et le rapport entre protéines végétales versus protéines carnées ça c'est remarque et question j'ai entendu euh, qu'une tendance à développer pas mal en inde sur des systèmes de production décentralisés et j'aimerais savoir si ça, si ça a quelque chose à voir ou si c'est seulement pour certains pays avec un certain type de consommation est-ce que tu peux répondre à ces multiples questions Et après oui, on, on reprendra. On, on, une série on va, de Je vais essayer. Il y, a, il y a beaucoup de questions parce que c'est un sujet en fait absolument fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, quelle que soit la société veut, euh, sur lequel on veut euh, travailler, la, la, la, la question de l'énergie, elle, elle est transversale hein, pratiquement de, à la fois de la gouvernance, à la fois de nos modes de vie, et, et, et c'est très important de, de réfléchir là-dessus. Euh, je vais répondre à la, à la dernière question et en même temps à la question du, du réseau euh, que vous, dont vous avez parlé tout à l'heure. Euh, le réseau, il est indispensable. Il est indispensable, c'est-à-dire que quelque part, euh, c'est complètement illogique à un moment donné d'être dans une espèce d'autonomie euh, un, peu, un peu illusoire. Autrement dit, si à un moment donné, je sais pas, par exemple, vous êtes chez vous et puis euh, vous avez du photovoltaïque et, et en même temps, vous n'avez pas l'usage à un moment donné ben à ce moment-là, soit vous stockez dans des batteries, mais les batteries, c'est du lithium, etc., etc., ou alors vous renvoyez sur le réseau. Et ce réseau, c'est un bien commun. Il faut, faut le réfléchir comme une sorte de bien commun. Alors après, derrière, il y a la gestion et la gouvernance du réseau. C'est pour ça que j'ai insisté. Si vous voulez, finalement, c'est assez simple, enfin, c'est compliqué, mais en même temps simple, si on réfléchit à la chose suivante. Vous avez trois étages sur l'énergie. Vous avez l'étage de la production, tout en bas, vous avez l'étage de la consommation et entre les deux, il y a le réseau. Et la question du réseau, elle est essentielle et celui qui a, c'est comme le numérique, c'est comme la, actuellement le, ce qui se passe sur le, euh, la, le, le numérique et puis les, les données, etc. Celui qui est propriétaire du réseau, il a, il a la clé, il a la gouvernance. Il faut donc Absolument que ce soit nous, les citoyens, via l'État, etc., euh, qui restions propriétaires du, du réseau, de façon à ce qu'on puisse avoir après des gouvernances intelligentes entre, par exemple, euh, communautés de communes ou. Euh, voilà. Et, et, et qu'on puisse mutualiser. N On ne croit pas du tout, si vous la négawatt, à trop d'individualisation là-dessus. Le, le rêve de la petite maison. Euh, la photovoltaïque, bon, ok, c'est gentil, ça, ça marche, il n'y a pas de problème, etc. Mais ça ne répond pas à notre question qui est trouver des solutions et un chemin pour 67 millions de personnes. Voilà. Euh, donc, oui, à, à, à, alors ça, ça, ça veut dire qu'il y a un réseau. Et, or, le réseau, il existe. Des, les, le réseau de gaz existe. Pour répondre à, à, à votre question, notamment sur, sur d'autres pays, et pays. Euh, qui n'ont pas de réseau, à ce moment-là, effectivement, c'est intéressant d'avoir des solutions euh, très, très décentralisées. Voilà. Euh, sur la, la question euh, des, euh, du temps, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, euh, moi, ça me semble essentiel, il faut vraiment porter cette question-là. Euh, on, on sait bien qu'on a 20 ans pour réagir. Comment imaginer de, de mettre tous nos œufs dans des EPR dont on sait qu'ils ne produiront pas le moins de kWh avant 20 ans. Il y a quelque chose qui, là-dessus, sur le plan temporel, qui ne fonctionne pas du tout. Sur le, le renouvelable, on sait, faire, on sait faire beaucoup plus vite. Ce qu'il faut mieux organiser, c'est certainement de la consultation... Euh, citoyenne avec des retours euh, sur sur l'ensemble les, euh, les, des productions, des modes de gouvernance mixtes entre collectivités, euh, associations de citoyens et, et les et les promoteurs, euh, enfin, les industriels. Voilà, tout ça est à est à mettre en, en place. Mais je crois et on croit à Négawatt de plus en plus que si on rentre pas dans une culture du, du, du compromis intelligent, on n'y arrivera pas. Si on reste dans une culture du refus complet, on n'y arrivera pas. Et, et ça m'amène à, à parler des, des différents candidats. Quand j'entends un certain nombre de candidats à droite ou à l'extrême droite qui, vont pour, qui, qui disent « ces éoliennes, c'est épouvantable, c'est très laid, etc., etc., etc., il n'en faut pas, sans dire qu'est-ce qu'ils font à la place. Ou alors, pire, comme Marine Le Pen, euh, il faut les démonter. Ça, c'est pas mal, ça aussi, dans, dans le genre. » enfin, euh, là là j'ai peur, parce que quelque part on est dans des espèces de refus, et ces refus, je vais être un peu plus aiguisé, ces refus on commence à les rencontrer sur un certain nombre d'organisations environnementales et autres, euh, qui sont euh, euh, sur le tout ou rien, eh ben, on n'y arrivera pas sur le tout ou rien, on va tous échouer ensemble. Euh, y compris d'ailleurs sur le plan de ce que ces associations environnementales recherchent, c'est-à-dire plus de biodiversité, etc., etc. Donc il faut réfléchir et se dire tout n'est pas euh, le, le, le le miracle n'existe pas derrière. Même les énergies renouvelables ont des, des, euh, des difficultés de ou des comment dire des impacts qui, qui sont très différents. Quels sont les, les impacts qu'on accepte et qu'on n'accepte pas? puis, on peut se dire aussi, à un moment donné, on les démonte. Lorsqu'on a démonté une éolienne, mettons, dans 30 ans, eh ben, il ne restera rien. Il restera un peu de béton éventuellement, et encore on peut l'enlever, un peu de béton, dans du, un peu de calcaire dans du calcaire. C'est quand même moins grave que euh, des déchets nucléaires qui va falloir gérer sur 20 000 ans. Sur les candidats à gauche, puisque c'était aussi votre question, euh, Macron en a pas mal parlé euh, sur les candidats à gauche écoutez nous on est assez contents à Negawatt parce qu'on a je pense réussi à faire l'union de la gauche au moins sur l'énergie parce que le PC n'est plus à gauche parce que je vois pas trop de différence entre euh, euh, ce que dit euh, Jean-Luc Mélenchon et ce que dit euh, Jadot euh, par exemple après intéressant de voir une hidalgo qui dit oui il faut sortir du nucléaire. Bon euh, ok euh, voilà c'est bon après il y a des nuances après mais, mais je pense que si on met ces gens là intelligemment autour d'une table autour d'un scénario comme Negawatt ils sont à mon avis à peu près euh, à peu près euh, possibles d'être d'être d'accord. Il y a évidemment du côté du parti communiste et de, de Roussel des différences majeures qui sont qui sont historiques qui sont etc etc je trouve un peu dommage il est il est un garçon intelligent mais intéressant mais mais là dessus non on est dans, dans une espèce de continuité assez assez un peu étonnante quoi, et qui, qui à mon avis est, est mauvaise parce qu'elle va amener edf à des à des catastrophes après, il y avait la question qui était revenue sur le stockage de l'énergie solaire et éolienne. Tu en as parlé dans, dans tes transparents. Peut-être que si la question a été posée, il faut re, en rediscuter sur comment est-ce qu'on stocke cette énergie, notamment à travers la, du gaz et autres. Oui, alors j'ai parlé du stockage du gaz, mais pour être plus complet et un tout petit peu plus technique. Euh, le, le, comment ça pourrait se passer, si vous voulez, si on a, par exemple, beaucoup d'éoliens et beaucoup de photovoltaïques. Photo eh bien, un, euh, le, le, un scénario comme NégaWatt montre, si vous voulez, qu'il y, y a deux tendances. Vous avez une tendance à la baisse sur la consommation. On consomme moins, euh, mieux, etc., etc. Ou, ou à stabilisation et, sur l'électricité. Et de l'autre côté, euh, une, une augmentation des renouvelables. Or, les renouvelables sont évidemment variables avec la météo euh, au cours de l'année, etc., etc. Donc on peut par exemple avoir sur l'été beaucoup moins de consommation, moins de chauffage par exemple, et puis on a des, des, des, on a des, on a des bâtiments bien fichus, et pas, besoin, pas trop besoin de climatisation, donc une consommation qui baisse nettement. Elle baisse à peu près de la moitié sur le plan global en France, quoi, hein, au niveau des puissances, même un peu plus. Et de l'autre côté, les renouvelables qui montent. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a à un moment donné trop de renouvelables, mais on est obligé d'avoir trop de renouvelables pour l'hiver et autres. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là On ne va pas arrêter les éoliennes et puis on ne va pas arrêter débrancher les, les, les, le photovoltaïque, ça serait vraiment dommage. D'autant plus qu'on a un réseau, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'aller transporter cette électricité ailleurs. Et bien, À ce moment-là, une des solutions qui est assez simple et assez intéressante, c'est de prendre cette électricité et de faire euh, de, de, de l'hydrogène euh, au travers de ce qu'on appelle l'électrolyse. Vous, voilà, vous connaissez sans doute ça. Il faut de l'eau, il faut de l'électricité, et on se fait à ce moment-là de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Et cet hydrogène est très intéressant sur le plan de la énergétique, parce qu'il y a un contenu énergétique qui est, qui est important. Il ne faut pas l'utiliser n'importe où, n'importe comment, on ne croit pas beaucoup au véhicule à hydrogène, par exemple. Par contre, euh, l'hydrogène sur le plan industriel, ça c'est très intéressant, ça commence à venir, des aciéries à l'hydrogène, par exemple. Ça, voilà. Et puis, on, on peut avoir aussi l'hydrogène, notamment sur les, les transports par véhicules lourds. Sur, sur tout ce qui est véhicules lourds, euh, camions, mais aussi trains euh, et autres, etc. Quand il y a pas les, quand une, en alternative électricité. Euh, et donc, euh, -à euh, quand il n'y a pas la ligne électrique comme des fois, et que c'est des, des trains au diesel, on peut mettre un, un train Voilà, oui. c'est ce qui va se passer d'ailleurs en, en, en Occitanie, hein, puisqu'on va avoir quelques trains euh, à fonctionnant à l'hydrogène et, et au gaz, euh, là où actuellement, euh, ils sont au fuel, notamment dans les pour des dessertes dans, dans les Cévennes, bah, tout simplement parce que lorsqu'on a fait les, ces voies dans les Cévennes, et bien à ce moment-là, on a fait des petits tunnels. Il est impossible de mettre en plus les, les caténaires, ça coûterait trop cher. Donc, on passe sur de. Voilà. Et donc, l'hydrogène est intéressant. Et là, l'hydrogène, c'est la molécule. On peut même la, la, la mettre en partie dans, dans le réseau de gaz euh, pour la, le stockage dont, dont j'ai parlé. Et c'est là où on retrouve, si vous voulez vous vous rappelez la, la, la vue que j'ai montrée très compliquée à un moment donné, il y a des flèches dans tous les sens, euh, c'est pire que le plan du métro euh, des bus de Paris. c'est voilà. Mais plan de faisin euh, Voilà. C est, c est, et, et en fait, c'est ça. Si vous voulez, c'est l'intelligence dans les dans les transformations dans le réseau qui permettra de de s'en sortir. Voilà. et Sinon, la, la, le stockage d'électricité proprement dit, au travers de batteries ou autre, etc. Ça, c'est faut que ça soit réservé à, à des petits stockages, par exemple euh, dans une habitation. Un stockage qui permet de passer quelques heures supplémentaires, c'est ou une journée, c'est faisable, mais pas plus. Quoi Donc on a, on avait d'autres questions. Donc il y avait. Ah. Groenland. Euh, euh, bah, j'aurais tendance à dire le bouton, évidemment, mais euh, c'est quand même pas, on va pas transformer la, la France. C'est. Euh, non, je, je pense qu'on a quand même des, des, des pays euh, vers les pays nord, du Nord. Euh, on, on a des vraies réflexions sur qui sont assez intelligentes en matière de sobriété, euh, no, notamment, notamment sur l'urbanisme sur la conception urbanistique, par exemple. On a beaucoup, moi je fais pas mal dans ma carrière, j'ai fait pas mal de, de travail avec les architectes et les urbanistes, bah, sur un plan, et urbanistique, on était capable, de, en, une, en une journée, de, de faire des économies d'énergie extraordinaires, tout simplement en, en optimisant les, les voies, les surfaces, en ayant de la sobriété, en quelque sorte, d'usage et, et de partage sur les, les locaux. Et le, le fonctionnement de la ville... Et alors, il y a des exemples pays de normes, mais pas uniquement. Et, et, et là, je crois qu'il y a un gain qui, est, qui peut être tout à fait considérable. Je crois que ça passe par là. Et puis après, derrière, je crois que ça passe aussi par euh, quelque chose qui me paraît très important. C'est pas tout à fait la sobriété, mais ce serait. C'est lié au partage. Je, je crois qu'il faut qu'on qu qu réfléchisse actuellement sur l'utilisation des renouvelables dans le monde rural. Euh, on n'arrivera pas à faire des villes qui soient des villes 100% renouvelables. Ce n'est pas, pas possible, si vous voulez, à cause d'un problème de densité, ce que rappelait d'ailleurs Jean Covici. Ok, bien sûr. Euh, et donc, quelque part, il faut imaginer que, de la même façon que le rural il les alimente en, en, en, en, en aliment, si vous voulez, en, en, et nourrit les, les, les villes, au travers du périurbain, des zones maraîchères, etc., ou un peu plus loin, eh bien de la même façon, moi je suis pas du tout, euh, je trouve pas du tout inintéressant qu'on imagine que le, le, les campagnes qui ont la surface alimentent la ville, à condition évidemment que derrière, comme pour d'ailleurs l'alimentation, eh bien on soit sur un, un partage équitable. Et du coup, les renouvelables me paraissent au contraire une très bonne façon de euh, remettre de la ressource et de, de la pluriresource en quelque sorte euh, dans l'ensemble de nos territoires et d'éviter qu'on ait des, des zones qui se désertifient euh, avec des, des ressources faibles. On va reprendre quelques questions, il y avait une question. Et là, ah oui. hop. Il faut se déplacer. Avec Bonsoir. Est-ce qu'on a le droit de jouer la roulette russe Vous avez employé le mot urgence. Vous nous dites 420 milliards, c'est une petite catastrophe. Je dis une petite catastrophe se provoque dans le pays le plus nucléarisé au monde, qui est la France. Fukushima, c'est plus, c'est bientôt 200 milliards. Ce n'était que 160 000 et le 160 000 personnes évacuées, c'est pourquoi je dis que 160 000. Vous êtes, vous, vous pourrez leur expliquer mieux que moi. Il y avait des piscines, ça aurait pu être toute la conglomération de Tokyo, 40 millions de personnes. Elles seraient allées où les 40 millions de personnes en Chine bah ouais, en Chine. C'est plus 400 milliards. Et de toute façon, c'est un pari stupide, c'est pas un pari risqué. Donc pourquoi vous êtes resté aussi réformiste négawatt Je vous ai écouté il y a 20 ans. Votre scénario, il est super sympa. Mais pourquoi attendre 2045 Parce que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et après Macron, on aura qui bon, Eux, bon, c'est OK, les EPR, c'est... Je paye des impôts, moi j'en paye pas beaucoup, je suis pauvre. Mais bon, on paye des impôts pour produire des... On a des connards de technocrates en France, on a un gros problème. Aux États-Unis, ils ont le MIT, nous on a Polytechnique et l'ENA. Et ces gens-là, ils se reproduisent entre eux, et ils finissent complètement cons. La preuve, c'est l'abruti qu'on a vu tout à l'heure, M. Jean Covici qui a fait Polytechnique. Mais c'est une crapule comme M. Claude Allègre. M. Claude Allègre est un grand géophysicien qui défendait quoi La négation du réchauffement climatique. Vous l'avez oublié, Claude Allègre donc aujourd'hui, il faudrait remettre les pendules à l'heure. Et ma dernière petite question qui est pratique, d'où vous parlez Comment vous financez votre indépendance Merci. Une autre, on a d'autres questions le Didier. Euh, Bon, moi j'aimerais revenir aussi sur, sur le... Bon, parce que bien sûr, je pense aussi que le nucléaire est beaucoup trop lent pour sauver, voilà, pour sauver le climat mais euh, je pense qu'il faut aussi qu'on fasse le, le, le bilan du nucléaire, donc ça va un petit peu dans ce sens-là. En fait, en 2025, on aura, plus, on aura deux tiers des réacteurs qui arriveront à 40 ans, c'est-à-dire que ça représente près de 40 réacteurs sur 56. On a à l'heure actuelle 20 de réacteurs à l'arrêt parce qu'il y a un problème de corrosion qui est un problème générique, donc qui touche un paquet de réacteurs. On a plus de 1000 incidents par an sur, sur le parc nucléaire, donc on est face à une menace permanente on a le problème des déchets donc je pense qu'à partir du moment où on tire le constat que le nucléaire ne peut pas sauver le climat mais qu'au contraire le climat est une, le, euh, est une menace parce que les réacteurs ont besoin d'être refroidis et euh, on, on a des problèmes d'inondation les réacteurs peuvent être coupés de l'alimentation en eau donc il peut se passer un accident comme on en a vu dans l'histoire d'ailleurs en France on a eu déjà deux accidents à Saint-Laurent-des-Eaux et qui sont des, des, des accidents de niveau 4, qui sont donc des, des accidents importants. Et on a eu, euh, on a frôlé la catastrophe à Bordeaux il y a euh, une quinzaine d'années. Alors, je pense que euh, on pourrait, euh, il faut réfléchir à la question d'essayer effectivement d'arrêter le nucléaire beaucoup plus vite. Et comme on, on est dans un pays où ce que construit un gouvernement, celui d'après le déconstruit, je pense qu'il faudrait réfléchir à une urgence d'arrêter le nucléaire sur une mandature pour ne pas pouvoir pour ne pas pouvoir revenir en arrière donc les pistes ce serait quoi c'est vrai que c'est difficile ça veut dire ce serait sans doute ben, il faut prendre l'exemple des allemands ce serait un recours au gaz plus important et on pourrait très bien compenser ce bilan en euh, travaillant par exemple sur les transports routiers en diminuant et en mettant les marchandises sur des trains ce que Macron ne fait pas euh, euh, c'est quand même un des secteurs les plus carbonés les transports avec l'agriculture mais là la politique de la France c'est niette on peut faire appel au marché européen, qui est un marché interconnecté. Mais là, il faut casser un tabou, le tabou de l'indépendance. Mais l'uranium, je rappelle que l'uranium est 100% vient de l'étranger. Et puis, surtout, je pense qu'il faut accentuer la sobriété, Il faut, mais voilà, mais de manière importante. C'est-à-dire qu'il faut remettre en cause ce modèle de société. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà, mais c'est tellement lié. La question énergétique est tellement liée. Il faut remettre en cause la société de consommation donc, la société de surproduction. Donc, en gros, l'économie telle qu'elle est. Voilà. Donc, je pense que c'est euh, là euh, un problème qu'on a de responsabilité. Vraiment. Je, et, et je pense qu'il faut penser la question nucléaire euh, à l'intérieur de la question énergétique, mais aussi en tant que telle, pour ces raisons-là. Deux autres euh, interventions, et après, on vous laisse répondre. Euh, euh, déjà pour dire, moi je, je, fais, je suis ouvrier du bâtiment, je fais de la rénovation écologique euh, à Montpellier. Je vais isoler avec des copains une toiture en paille, là, juste dans la rue à côté. On va chercher euh, les bottes de paille euh, dans un convoi à vélo. Euh, on sera une, une trentaine, c'est un peu absurde. Mais... Euh, ma question, elle porte sur le... les métaux, en fait, euh, et les ressources de façon générale. Euh... En fait, je ne cherche pas à me comparer aux autres scénarios, parce que ce n'est pas parce que les scénarios des autres sont foireux que le nôtre est le bon. Donc, mais prenons votre scénario au sérieux. Quels sont les besoins en métaux, en ressources Et donc, y compris avec ce qui va avec, je pense aux voitures, à batterie, etc. Où va-t-on prendre ces ressources Quel est le stock mondial et euh, en imaginant euh, que finalement votre votre scénario est suivi par les autres euh, pays combien de temps euh, peut-on vivre euh, puisque comme vous l'avez dit euh, il faut renouveler aussi euh, les, le parc éolien le parc solaire etc les batteries Merci. Oui, c'était par rapport au scénario Négawatt à propos de... Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de production électrique, puisque bien sûr, on est dans un pays tout électrique. Euh, je voulais savoir, Négawatt, au niveau de la production de chaleur, parce qu'en fait, il faut savoir que 40%, je crois, de, de, de la production, ça va vers la chaleur. Alors, on a parlé tout à l'heure des réseaux. Il hein, ne faut pas oublier que vous avez les réseaux de chaleur. Il y en a des milliers qui existent. Alors, je ne sais pas si vous avez fait un travail là-dessus. Et aussi sur le stockage. Alors, il faut savoir que le stockage en solaire thermique existe très facilement, puisque vous avez des gros ballons qui peuvent tout de suite stocker. Il hein. n'y a pas d'histoire de batterie et pas d'histoire de, de terres rares, etc. Et donc, je voulais savoir, dans Negawatt, j'ai toujours eu l'impression que c'était assez minimisé, euh, la part de, de la production de chaleur par le solaire thermique, qui est très puissant en Allemagne, hein, en Autriche aussi, au Danemark, et en France, euh, ça a toujours été un peu à la traîne, et je voulais savoir dans le scénario Negawatt, si cette part est à nouveau un peu revalorisée. Voilà. J'essaie de répondre à, à, tout. À, à, à tout. Alors, je vais commencer par la fin, là, sur la, ce sera plus simple, sur la, la question de la chaleur. Oui, on, on, on l'a regardé au niveau de la chaleur. Malheureusement, euh, notamment sur le solaire thermique, c'est euh, derrière, d'année en année, dans nos scénarios, euh, on, on, on baisse la part de, de solaire thermique pour des raisons essentiellement économiques. On, on, on passe plus euh, sur le plan économique avec la, par rapport au photovoltaïque. Ça paraît quand même très difficile, sauf dans des cas très particuliers, sur le, notamment industriels, sur des, sur des grands systèmes thermiques, Ou alors il faudra arriver à développer des, des, des capteurs solaires, euh, je dirais, de, de préchauffage, euh, des, des stockers, par exemple, qui soient sur des coûts euh, qui, soient, qui soient cohérents. Donc c'est vrai. Euh, mais on tient compte au fur et à mesure de cette évolution de cette technologique, euh, le, le, le PV, le solaire photovoltaïque, a baissé considérablement et pas du tout les, les coûts du thermique euh, pendant ce temps-là. Après, on regarde <coughs> tous les éléments qui sont liés au réseau, au réseau de chaleur, euh, etc. Et co comme euh, tu l'as indiqué, euh, c'est aussi un scénario chaleur. Et, et, et moi, je suis euh, tout à fait, je, je passe mon temps euh, à dire que la, les problèmes d'électricité de, de, de, ne sont pas les problèmes d'énergie. C'est-à-dire qu'en que, que France, on parle euh, en matière d'énergie uniquement d'électricité ou pratiquement pas, ou traumatiquement que d'électricité. Quand RTE fait un magnifique rapport très intéressant sur, sur le système électrique, il le baptise. Euh, système énergétique à l'horizon 2050. Et, et donc, tout ceci crée une confusion, confusion qu'on retrouve dans, dans les médias euh, de façon très, très forte. Il faut mixer, euh, évidemment, l'électricité et la chaleur. Et la, la, la chaleur peut aussi faire partie des, des éléments de, de stockage, bien entendu sur l'eau chaude, etc., etc. Sur les métaux, <coughs> Sur le, j'en ai pas parlé, mais sur le scénario de, de cette année, le scénario 2022, on a fait un très gros travail sur les métaux et en développant ce qu'on a appelé en, un, un scénario négamat, nega matériaux, sur lequel on a regardé sur énormément de, de, de produits et notamment produits produits semi-finis, produits finis, euh, quelles sont les, les problématiques de, de, de ressources. Et qu'est-ce qu'on peut faire en matière de recyclage, en matière de, de récupération, etc. Donc, je vous invite à aller voir ce, ce travail-là. Il conduit aussi à regarder là où vraiment il y a des points de, de critique. Là où il y a des points de critiques. Et parce que vous avez raison, si on développe une transition énergétique et si on s'aperçoit à un moment donné qu'on n'a plus de matériaux critiques ou qu'il est très mal partagé, voilà. ça nous a amené à dire « attention » notamment attention au développement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, euh, très exagéré de l'électricité au travers des batteries. Et, et, et entre, un, entre un véhicule à 2 tonnes et un véhicule à, six, à, six, à 600 kg, vous avez un rapport de 1 à 3 sur les batteries. Donc il faut faire très attention à ça parce qu'il y a de vraies tensions euh, qui sont sur les trois matériaux essentiellement. Le lithium, sur les batteries, sur le cobalt et le cuivre. Personne ne parle du cuivre, mais, mais on, a, on a un vrai problème de cuivre à, à l'horizon 20, 20, 25 ans. On a besoin du cuivre, dans, évidemment, dans la transition, quelle qu'elle soit, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est un vrai souci. Et on a essayé de travailler un scénario sur lequel on est parti sur les idées suivantes. C'est assez simple, qui est, qui est la France et les Français, c'est à l'horizon 2050, 0,7% du monde n'utilisons que 0,7% des réserves euh, prouvées de, de lithium. Pour simplifier, je simplifie un peu. Euh, et puis, travaillons évidemment sur euh, des éléments de, de, de recyclage et de, de... Voilà. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que dès qu'on met un petit peu d'intelligence sur ces questions-là, on fait des gains assez rapides, notamment en matière de, de, de recyclage, de diminution, par exemple dans, les, dans le photovoltaïque, il y a une très grosse diminution de la quantité d'électricité de, de matière, hein, qui est assez intéressant. Alors, ça m'amène aussi à répondre à une question de tout à l'heure sur l'alimentation la, et les protéines. On a aussi développé, euh, en collaboration avec une euh, une autre association qui s'appelle Solagro, qui est à Toulouse, tout un scénario sur la partie alimentation, agriculture, territoire. C'est un scénario qui s'appelle AFTER, a f au pluriel, que je vous incite vraiment à, à, à regarder. C'est un scénario extrêmement complet, qui part de l'assiette, qui part des recommandations de... de de l'Organisation mondiale de la santé, notamment en matière de nutrition, qui regarde qu'est-ce qu'on a en France en matière de territoire, de, de possibilités agricoles, de modifications agricoles euh, au travers d'un grand nombre de pratiques. Et puis, qui est couplé, qui est jumeau, en quelque sorte, euh, même plus siamois, avec, euh, avec le scénario euh, Négawatt, parce que euh, nous, on a besoin de biomasse, euh, le scénario AFTER nous dit ben voilà, on peut utiliser ça euh, réciproquement. Le scénario AFTER a besoin d'énergie, etc., etc. Et on arrive finalement en ce moment à euh, une construction sur nos scénarios qui est une construction à, à trois scénarios. NegaWatt dont j'ai parlé, AFTER, alimentation, l'agriculture, territoire, et puis Negamat, la partie matériaux. Alors, il nous manque un quatrième, ce sera pour le scénario peut-être 2027, euh, ça serait de, de bâtir un, un scénario néga-flotte, néga sur, sur l'eau, c'est-à-dire sur les réserves en eau, etc., où là aussi, il y a énormément de gains à faire en sobriété, efficacité et renouvelable, c'est-à-dire sur, sur le recyclable. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question tu sur, le sur le nucléaire et pourquoi pas aller plus vite Pourquoi ne pas aller plus ah, vite Ah, pourquoi ne pas aller plus vite Voir 5 ans. Ben écoutez, moi je serais. Mais alors, beaucoup plus vite. Moi, je suis. Je, suis, je, je, je vous invite à, à, à faire un scénario. Ils ont fait comment, les Japonais, quand Fukushima a explosé Ils sont partis sur le gaz. Non, mais on va laisser. On va laisser les aller Japonais, bien. voilà. Non, les Japonais, non, voilà. <rire> les, les Les pauvres. On <rire> peut laisser non. les Japonais aussi, Non, là, vous avez raison. C'est qu'on on est avec. Euh... On est reparti, avec des, on continue à avoir une sorte d'épée de Damoclès euh, sur euh, sur ces centrales. Et, et, et euh, c'est très intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce qui est prévu en cas de d'accident majeur. J'en ai parlé tout à l'heure. On est sur des accidents qui, qui même s'il y a zéro mort, euh, sont oh, des, des zéro mort. voilà. On, on, on, ok. Non mais je, je prends une hypothèse. Imaginons qu'il n'y ait pas de zéro mort. Tout de suite. Voilà tout de suite pour simplifier dans les trois jours qui viennent qui suivent c'est un accident avec une contamination régionale forte voilà et bon rien que ça sur le plan économique c'est un désastre un choc économique dont on n'a pas absolument pas idée pardon si j'ai au pendant 25 000 ans, c'est pas correct. Et la demi-vie de certains radionucléides, non mais on va, oui, oui. On, pas 000, on va... non non mais on est on est à demi-vie, je sais bien. La, Géo, la, la, la, la, la, non mais on est en train à demi-vie du plutonium, c'est 24 000 ans, je, je, je, sais, je sais très bien. Combien, non, mais on fait pas. Alors, pas un dialogue, on fait un débat là. Non non. Alors moi, ma, ma réponse, elle est simple, c'est de dire, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on pouvait arrêter demain matin, ok, on le fait. Notre objectif à Negawatt, ce n'est pas tout à fait ça. C de, c est, c est, c est... Parce qu'on ne sait pas faire. On sait pas faire un scénario qui s'arrête demain matin sans un choc euh, économique majeur. Voilà. Alors, si vous avez un scénario qui tient la route à ce niveau-là et qui soit capable d'être approprié par 67 millions de Français, ça marche. Moi, notre idée à Negawatt depuis le début est de dire trouvons ce, ce chemin de nos regrets qui soit acceptable par une grande partie de la population. Alors déjà, rien que ça, on a du mal. Hein rien que ça, on a du mal. On le voit bien aujourd'hui avec le retour du, du nucléaire qui est vécu comme une solution magique, alors que derrière, vous n'avez aucun scénario sérieux qui est fait par ceux qui veulent continuer. Mais pas de scénario. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On est à Négawatt, le seul scénario existant. Le seul. Il n'y a pas de scénario de, du gouvernement, il n'y a pas de scénario à droite. Les scénarios RTE sont des scénarios que électriques. L'ADEME est en train de sortir des scénarios, mais n'a sorti que la partie consommation et sera vraisemblablement interdite de sortir la partie production. Attendez, vous allez voir, je suis à peu près certain que l'ADEME ne sortira rien sur la partie production parce que les résultats sont en, en contradiction avec le discours d'aujourd'hui. Donc on est en France le seul scénario complet, année par année, etc., sur lequel on peut, on peut mettre sur la table. Moi, j'ai participé au, au débat sur la transition énergétique a au moment de Ségolène Royal, de vous vous rappelez, etc., etc. Il y a eu un grand débat. J'étais dans, dans le comité de groupe des experts, etc. Je suis arrivé, c'était très impressionnant à Paris, vous savez, les grands avec des, des, des, des gens connus sur l'énergie, etc. Et je me suis, je suis arrivé avec mon petit scénario sur les bras en me disant, mais euh, ça, ça va être euh, terrible, ça va être terrible. <rire> J'étais le seul à avoir un scénario, le seul, et j'ai passé six mois contre des gens qui attaquaient notre scénario sans en avoir, avec en face de moi. Des... c'était une, une collision qui était assez étonnante qui était le gouvernement d'un côté, un représentant du gouvernement un représentant du MEDEF et un représentant de la CGT bon. et, et, et, et, et, et, et, et voilà donc euh, ayons d'autres scénarios nous serions serait ravis qu'il y ait des scénarios à condition que ça ne soit pas des visions et que ça ne soit pas de l'incantation Voilà. après peut-être par rapport à la question que posait Didier c'est un peu... Euh du point de vue écolo nucléaire, le, le débat réforme et révolution qui, qui arrive, en fait. Puisque ce que tu parles, c'est un changement drastique de système de production, de consommation ou autre. Attendez. Alors, euh, pas, enfin, juste, il va répondre. Pour ce, lancé, ce, ce, bon, alors là, là, franchement, sur révolution et réforme, euh, regardez ce qu'il y a dans le scénario Néga y NégaWatt, il y a des... C'est pas simple, hein. je veux dire, il y a des, il y a des éléments de, de réduction de consommation, réduire la consommation par deux. Waouh, wow. on va avoir du mal, et on va avoir du mal dans une ambiance qui est une ambiance de, de marchandisation. C'est une ambiance sur lequel sans problème on, on voyage à l'autre bout du monde, sur lequel euh, derrière tout le monde se fiche en fait de, de l'énergie. Donc c'est complexe, et, et, et le faire très. Très rapidement, euh, c'est pas facile, ça va demander peut-être une génération avec des. Ouh, c'est. Nous, on aime. Franchement, je vais vous dire, je vais être très franc avec vous. Je, je, je, je ne sais même. Enfin, à un moment donné, on s'est demandé si on était capable de d'avoir de, de, de, encore ce chemin, ce, ce chemin de, de, de scénario négawatt tellement les, les contraintes sont fortes si vous voulez oui, oui, oui. En, en temps, en, en durée. Non mais on va on va on va juste on reprend promis on va reprendre la question de suite après. Mais là c'est juste qu'on va terminer au niveau de la diffusion. Donc on remercie Thierry Salomon pour pour être venu. On rappelle juste deux trois dates pour pour la Carmagnole. Donc demain il y a le cabaret chantant avec saison 2 Donc venez à la Carmagnole chanter. Il y aura ce sera vous, les chanteuses et les chanteurs. Donc, n'hésitez pas. Euh, et après, on a une autre, on a deux autres soirées la semaine prochaine. Le mercredi 16, le 16 février à 19 h on a une soirée sur la levée des brevets pour tout ce qui concerne vaccins et traitement Covid. Avec Bruno Percebois, qui est médecin syndicaliste à la CGT et membre du collectif national pour la levée des brevets, qui travaille pour mettre la pression à l'OMC pour que les choses changent de ce côté-là. Et le lendemain, donc le jeudi 17 février, on a une soirée en solidarité avec Ibra Georges Ibrahim Abdallah, donc qui est le plus vieux prisonnier politique en France, et avec la projection du film. Euh, Fédine, euh, qui est une soirée en co-organisation avec BDS euh, 34 voilà donc on va euh, clore euh, la diffusion par internet mais on va continuer euh, les questions donc je vais reprendre les, les questions de suite alors je reprends des gens qui ont